On va y aller. Je pense qu'on est en direct et on va pouvoir commencer ce live spécial qui s'intitule « L'expérience et le vécu de quatre de nos anciennes stagiaires Fort prof Donc, bienvenue à tous. Bienvenue. J'espère que vous allez arriver tous nombreux. Donc, on va attendre peut-être un petit instant, le temps que les connexions se fassent. On regarde si tout fonctionne bon, bien. C'est OK. D'accord. Donc on va y aller. Donc euh, alors On va se présenter à tour de rôle. Donc Nous sommes Brigitte et Aurélie, les directrices de l'Institut, et euh, nous sommes ravis de partager ce petit moment, cette petite soirée avec vous pour vous euh, faire partager l'expérience de quatre de nos stagiaires, donc à des, des, des, des années euh, depuis le CRPE 2015 jusqu'au CRPE 2022. Euh, donc euh, nos stagiaires sont comme la plupart de nos stagiaires, des personnes en reconversion professionnelle qui ont été, qui à un moment donné ont décidé de changer de vie pour se lancer dans ce nouveau projet, devenir professeur des écoles et qui euh, à des, euh, des, des, des, des moments différents de leur vie, euh, ont passé le pas et évolue à l'heure d'aujourd'hui euh, au sein du Donc on va leur laisser la parole, c'est à elles que vous poserez vos questions tout au long de cette soirée. Alors vous pourrez poser des questions via le chat, on y répondra soit en direct, soit euh, ben, le demain où nous on y répondra évidemment. Mais euh, ce qui nous intéresse surtout c'est que vous puissiez euh, obtenir des réponses auprès de nos, de nos quatre euh, candidates et anciennes stagiaires pour prof. Alors, le but va être de vous montrer ici la légitimité que vous avez à passer ce concours et surtout à exercer ce métier. C'est une question récurrente de nos stagiaires, mais quand je suis sortie du système scolaire depuis 10, 15, 20 ans, que j'ai fait tout à fait autre chose que enseigner en école primaire, est-ce que je vais avoir ma légitimité dans ce milieu Est-ce que je vais m'y arriver Est-ce que je vais m'en sortir Et là, nos quatre anciennes fortes vont pouvoir vraiment vous expliquer leur quotidien en classe comment elles le vivent. Elles n'ont pas l'air perturbées et au contraire, ce sont des personnes passionnées, engagées, dynamiques et qui, je pense, vont vous motiver pour la suite de votre expérience dans ce métier. Euh, on va les présenter à tour de rôle, donc, euh, rapidement, et puis ensuite, on, on leur posera quelques questions. Donc, on a Audrey, qui est, je pense, la plus... Euh, la plus récente dans le métier, puisqu'elle était à votre place l'année dernière. Elle a passé le concours euh, sur la session de 2022. Elle est à l'heure actuelle euh, professeure des écoles stagiaires et elle euh, débute son cursus hein, dans ce nouveau métier. Donc, je pense que vous allez euh, les questions vont être nombreuses, ne serait-ce que pour savoir comment s'est passé son année de préparation, qu'est-ce qu'elle a vécu euh, et comment ça se passe à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle est, qu est euh, à mi-temps, pas à mi-temps On a beaucoup de questions là-dessus aussi euh, au quotidien. Ensuite, on aura... Euh, Marie, qui, elle, a passé voilà. le, le concours en 2020. Et je pense que son témoignage est, est vraiment très intéressant puisqu'elle est arrivée, elle a passé le concours une année... Euh, première vague Covid, avec des changements d'épreuves en cours d'année, voire en fin d'année, un euh, concours complètement remanié et je, je pense que les personnes qui ont passé le, le, la session en 2020 ont eu le mérite d'avoir d'avoir tenu bon jusqu'au bout parce qu'ils ont eu les nerfs à rude épreuve. Hein. donc euh, je pense qu'elle va pouvoir témoigner aussi de son année de préparation dans ce contexte-là mais aussi, euh, elle est titularisée maintenant Marie, elle a, elle a rejoint son académie d'origine et je pense que ça sera tout aussi intéressant de l'interroger sur les mutations possibles hein, quand on a le concours dans une académie. Est-ce qu'il est facile, pas facile de retourner dans son académie euh, d'origine? On a Barbara aussi qui était euh, une stagiaire Fort-Prof en 2019 qui maintenant est sur l'académie. Euh, de Créteil et a en plus une super perspective et une évolution très intéressante qu'elle évoquera avec vous pendant ce live. Donc, il faut savoir que Barbara au-delà d'être une, une stagiaire passionnée, fort prof, dynamique, etc., a, a obtenu en 2020 un trophée d'or. Le trophée d'or parce qu'elle a su filmer sa formation et expliquer comment elle débutait dans ce métier. Et Elle a, elle a eu un super prix, donc elle pourra l'évoquer aussi avec vous, mais au-delà de ça, je pense que ce qui vous intéresse, c'est son expérience dans et, cette académie. Et des projets internationaux dont projets elle nous parlera rapidement tout à l'heure. Voilà. Et on termine par Sandra, enfin on terminera ou pas d'ailleurs, hein, tout dépendra de, de l'ordre qu'on aura choisi. Sandra qui était une stagiaire fort prof en 2015, qui eh bien, a fait son, son, son, son petit chemin dans l'éducation nationale et qui nous a annoncé euh, il y a quelques temps qu'elle était maintenant conseillère pédagogique, et donc c'est encore euh, euh, un autre grade, donc je pense que c'est tout aussi intéressant que vous puissiez l'écouter, l'entendre dire que dans l'éducation nationale on peut aussi... Euh, évoluer, euh, si on en a envie, on peut rester aussi professeur des écoles, si on a envie de rester professeur des écoles, mais si on a envie euh, de, de faire des choses différentes, on le peut. Et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant qu'elle soit là aussi, d'autant plus que Sandra, euh, moi je trouve que ce qui est merveilleux, c'est que nos stagiaires Fort-Prof deviennent à un moment donné des, des, des formateurs, for prof et ça je trouve ça génial parce que ils ont vécu le quotidien de nos stagiaires et, et du coup ils, ils connaissent parfaitement les appréhensions, les doutes, les questions de légitimité, et pour moi c'était important aussi qu'elle puisse venir témoigner aussi de ça, et avec son regard maintenant de conseillère pédagogique et d'accompagnatrice hein, des, des, des débutants euh, sur les académies. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, je on va pouvoir commencer. Alors, euh, on va commencer par Audrey, qui elle est, est au plus près de vos, de vos soucis euh, actuels, puisque ben, il y a un an, elle y était aussi. Euh, Audrey qui ne le dira jamais, mais Audrey qui est sortie majeure de son académie cette année. Euh, académie euh, troisième voie en plus, hein, donc euh, vraiment euh, super, parce que là, c'est la preuve de la, que la reconversion fonctionne. Alors Audrey, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours oui, bien sûr. Euh, donc, en effet, reconversion professionnelle qui a été décidée bah, lors du premier confinement oui. en mars 2020, puisque ça faisait 20 ans que j'occupais des, euh, des fonctions commerciales, notamment dans la promotion immobilière, donc rien à voir avec l'éducation nationale. Et je pense que enfin, ce que je vais dire va parler à beaucoup euh, de, de stagiaires, for prof c'est euh, ce besoin de, de redonner du sens à sa vie professionnelle. Euh, je me levais le matin, clairement, je savais plus trop pourquoi je faisais le métier que j'exerçais, et euh, en fait une perte de sens, donc forcément une perte de motivation. Et puis euh, voilà, je pense la crise des, des 40 ans euh, étant là aussi se dire on est à la moitié, mais il reste l'autre moitié à faire et je ne me voyais absolument pas faire euh, l'autre moitié dans les, dans les mêmes conditions. Et en fait, la décision de, de, de m'engager dans, dans un projet de reconversion professionnelle dans euh, le milieu de l'enseignement et du professorat est venue vraiment très naturellement. Je pense que j'ai toujours eu une affinité particulière pour les enfants et puis cette envie de de transmettre, là, pour le coup, ça prenait vraiment sens euh, à mes yeux. Donc, euh, je n'en ai pas parlé de, de suite à, à mon patron de l'époque. Je me suis inscrite tout de suite à Fort Prof. En fait, voilà, c'était vraiment… Un, on m'avait parlé de Fort Prof, donc je me suis inscrite tout de suite à Fort Prof. J'ai fait tous les, euh, toutes les démarches administratives avant même d'en parler à mon patron. Et puis, euh, en juillet 2020, voilà, je me suis lancée dans l'aventure. Et puis, euh, puis j'ai donc préparé, euh, préparé ce, ce concours. Euh, une année euh, intense, euh, mais extrêmement enrichissante. Enfin, c'est vraiment ce que, ce que je garde, c'est... Euh, on a par moments l'impression d'être noyé dans la masse d'informations qu'on a, on ne sait plus trop comment, par où prendre la formation, mais c'est en fait ce que vous ne verrez pas tout de suite c'est les connaissances que vous pouvez euh, acquérir en un temps record. Et c'est vraiment euh, en quelques mois, euh, on passe de on ne sait rien, on ne connaît rien à euh, au bout de 8 mois, bah, on se sent finalement à l'aise euh, quand on est propulsé sur le, sur le terrain. Donc, il euh, faut vraiment se faire confiance. Je pense là-dessus, euh, vous allez être très, très bien préparés. C'est bien, Audrey, parce que bah, là, ils débutent depuis, euh, quand on parle de nos stagiaires, hein, ils débutent là, ils découvrent tous les documents pédagogiques et les, les supports qu'on leur met à disposition. Et on voit déjà euh, pointer euh, des questions, mais on n'y arrivera jamais, mais il y a trop de choses. Mais pourquoi Mais on ne sait pas fermé comme on dit, si vous saviez faire, vous n'auriez pas besoin de nous. C'est tout à fait normal, vous quittez un métier que vous connaissez, que vous sortez à peine, voire pour certains, pas du tout, puisqu'ils sont toujours, ils allient toujours leur vie professionnelle actuelle, et il est tout à fait légitime, vous découvrez un nouveau métier avec des, des, des, nouveaux, des nouveaux termes, et il faut instaurer toute, toute cette acculturation à ce nouveau métier. Donc c'est important de l'entendre, je pense, et c'est pour ça que c'était le bon moment de proposer ce, ce, ce live pour vraiment, euh, c'est normal, c'est tout à fait normal d'avoir l'impression de, de, de, de découvrir des choses, et, et, et heureusement que vous en découvrez, et euh, dans huit mois, dans six mois, dans sept mois, vous allez voir le pas de géant que vous allez avoir fait. Et, et, ça, et... Ça, ça, ça va surtout prendre sens au fur et à mesure, c'est-à-dire que au début, vous disiez Audrey, il y avait beaucoup de choses à votre disposition, et c'est normal puisqu'il faut s'en se, nourrir, et puis après, petit à petit, j'imagine que ça a pris sens pour vous bah, c'est que tout s'articule très logiquement. En fait, c'est pas juste une question de... Euh, on apprend les cours euh, qu'on nous envoie. et euh, En fait, l'esprit Fort-Prof, c'est vraiment... Ça va au-delà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un échange déjà avec les gens de, de Fort-Prof qui sont au siège. Il euh, y a un échange avec les Fort-Professeurs et il y a aussi un échange avec tous les autres stagiaires. Euh, donc, à aucun moment... On est seul dans cette préparation. On est toujours super bien accompagné. Et euh, en fait, on se relaie. C'est-à-dire que moi, j'avais choisi la formule complète avec les cours en présentiel le samedi. Et il y a vraiment un esprit d'équipe qui se met en, en place. On construit quelque chose en équipe. Et je l'avais dit sur la vidéo que j'avais faite juste après le concours, que ça peut paraître surprenant puisque ça reste un concours et c'est chacun pour soi. Mais en fait, jusqu'au bout du bout, on n'est jamais seul et on se soutient les uns les autres. Et en fait, c'est vrai que par moments, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Il y a des phases où on a peur, on panique, on voit que le concours, il se rapproche. Mais justement, que ce soit les forts professeurs ou les autres stagiaires, on se soutient mutuellement. Et, euh, et en fait, c'est… Enfin, je veux dire, individuellement, on ne peut pas y arriver. Mmh. On, on peut pas tenir euh, cette, cette année de prépa si on le fait seul dans son coin et de toute façon l'esprit fort prof c'est ne pas faire dans son coin vu qu'il y a l'instauration des binômes donc déjà, on baisse pas <rire> les bras et ça nous prépare mmh. aussi pour la suite mmh. nous... on baisse pas les bras en début d'année on s'accroche et on y croit on s'accroche on, on s'accroche parce que le meilleur reste à venir en fait c'est ça il faut, faut garder ça en tête le plus beau reste à venir et, et Audrey, alors on a quelques questions euh, de personnes, de trois personnes qui vous demandent si vous avez travaillé, de repréciser si vous étiez en activité euh, en même temps que la préparation. Non. Euh, alors, j'ai pas... Moi, j'avais arrêté mon activité, du coup. Donc, j'étais euh, disponible à, à, à 100% pour la reprise des études. Euh, mais en parallèle... Euh comme j'avais peur de m'ennuyer, euh, j'ai aussi mené une licence 3 en sciences et l'éducation en parallèle de la prépa for prof. Euh, donc, j'avais pris avec l'université de Lyon à distance, puisque moi, je suis sur l'académie de Nantes, je suis à Nantes. Euh, donc, j'ai mené la prépa et la licence 3 en sciences et l'éducation parce que je trouvais que c'était complémentaire. Euh, donc, euh, ça me prenait à 100% du coup du temps, mais j'avais arrêté mon activité professionnelle. Enfin, oui. Ce qui n'est pas le cas de la majorité de nos stagiaires, hein. je tiens à le préciser parce que c'est vrai que ça c'est aussi une question récurrente, c'est est-ce qu'il faut que j'arrête mon activité On en a je pense bien euh, 80% qui continuent leur, euh, leur activité parce que ben, tant qu'on n'est pas sûr d'avoir le concours, euh, ben, on ne veut pas tout abandonner non plus, ce qui est tout à fait euh, normal. Donc euh, euh, n'ayez pas non plus d'appréhension. Alors c'est vrai que ben, les personnes qui en ont... Euh, plus de temps, peut-être, mais bon, vous meniez aussi une licence. Et je me rappelle, moi, Audrey, pour avoir discuté avec vous à, à certains moments, que vous étiez d'ailleurs, vous disiez, ben, je priorise ma licence et je fais moins ma prépa fort prof ou je fais occasionnellement. Et pour autant, ben, ça a bien fonctionné. Et donc, je, voilà, c'est pas 100% dédié à la prépa. Ça se saurait si non. tous les stagiaires étaient en inactivité. Et puis, c'est une question. Alors, je pense que l'organisation est primordiale. Mmh. Euh, il faut se trouver il faut s'accorder vraiment des moments spécifiques pour euh, la formation euh, après on est tous fait différemment euh, c'est peut-être pas nécessaire pour certains de travailler 8 heures par jour à la prépa. Peut-être qu'une euh, heure, une heure et demie par jour, mais en étant dans des conditions optimales, en fait, ça reviendra au même que quelqu'un qui va être 8 heures. Euh, on est tous faits différemment, donc il euh, n'y a, a pas de règle. Par euh, contre, je pense que la seule règle d'or, peut-être, c'est vraiment l'organisation. C'est ça. L'organisation dans son travail personnel, mais après… J'ai pas de, euh, je dirais, j'ai pas de ligne de conduite spécifique à donner qui sera la bonne pour tout le monde. En fait, c'est chacun s'organise comme il peut et travaille euh, à sa façon aussi. Hein. Donc. Euh... C'est ça, c'est le cadrage qui est très très important. Et cette année, on a encore mis en place des, des, des, des, des, des, des formations plus cadrantes encore que ce qu'elles ne l'étaient. Mais Audrey a complètement raison quand elle dit c'est l'organisation. On dit souvent c'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est la façon dont vous allez rendre votre travail efficace qui est important avant tout. Et, et là, je pense que c'est important. Alors vous, Audrey, l'année dernière, vous étiez sur une formule en présentiel. Euh, globalement, qu'est-ce que vous avez qu Qu'est-ce qu qui vous a peut-être été utile dans votre formation et qui vous, est, qui vous sert toujours à l'heure d'aujourd'hui sur, sur quoi vous pouvez vous C'est euh, la relation humaine, enfin avec les forts professeurs et avec les, les autres stagiaires. Euh, on vous engagez, vous, en tant que stagiaire et, euh, et futur euh, lauréat du concours, euh, dans un, un univers professionnel qui est orienté exclusivement sur la relation humaine. Ouais. Donc, la relation humaine, euh, elle joue énormément dans cette, dans cette formation avec les forts professeurs qui sont tous ou qui ont été des gens de terrain, donc, qui ont tous un vécu à transmettre et qui ont cette volonté en plus et ce désir de transmettre. Et euh, c'est ça qui fait toute la richesse aussi de la formation. C'est-à-dire qu'arrivée sur le terrain, moi, il y a quelques, il y a quelques années maintenant, euh, je ne me sens pas du tout perdue. Il y a eu ce, ce discours des forts professeurs avec cette acculturation, comme vous le disiez, Brigitte, au, au lexique euh, spécifique de l'éducation nationale. Et en fait, aujourd'hui, je peux être amenée à faire des conseils de maître ou des conseils de cycle. Et je ne suis pas du tout perdue, puisque le vocabulaire, on, on, on, on se l'est approprié, en fait. Mmh. On l'a intégré. Et donc, Fort Prof, c'est ça. c'est pas que la préparation euh, aux épreuves, qu'elles soient écrites ou orales du concours. Euh, Fort Prof nous prépare au métier de professeur mmh. des écoles. Oui. avec des outils qui sont euh, extrêmement bien conçus. Je pense notamment à euh, bah, tout ce qui est séances, séquences, le cahier journal. En fait, on, on sort de la préparation Fort Prof avec tous les outils déjà nécessaires pour avoir nos repères une fois qu'on sera sur le terrain. Mm -hmm. Et ça, oui, ça c'est un vrai plus. Et, et, et puis cette, euh, cette interaction avec les Fort Professeurs, avec qui voilà, enfin, j'ai gardé contact avec tous les professeurs, parce qu'aujourd'hui, on, on est devenus collègues, en fait, c'est ça. Et c'est euh, une expérience et une aventure humaine qui est incroyable. Ouais. Mmh. Mmh. Du coup, Audrey, vous pouvez peut-être euh, expliquer, Donc, vous avez eu le concours, vous avez été lauréate. Et alors l'heure d'aujourd'hui, vous faites quoi dans, enfin, vous, Le temps se répartit comment dans votre classe Parce que c'est une question, alors, ça aussi, qu'on a souvent. Oui, hein. oui parce qu'en fonction de… Comme moi, je n'étais pas euh, diplômée du, euh, du Master 2, maître, enfin, Voilà. en fait, je suis… PES, donc professeur des écoles stagiaires, à 50%. Mmh. C'est-à-dire que je suis moitié de la semaine, le lundi, mardi et un mercredi sur deux, puisque moi, sur euh, la commune dans laquelle je, je suis affectée, on travaille les mercredis. Hein. Euh, donc, mardi, lundi, mardi et un mercredi sur deux, je suis à l'école avec ma classe. Donc, une, une classe à double niveau euh, en petite et grande section. Et l'autre moitié de la semaine, je le passe à l'INSPE pour finir ma formation. En fait, pour finir mon année et valider mon année de stagiarisation, et ensuite, ça sera la titularisation. Ok, donc c'est -ce vous... moitié de semaine. Qu'est-ce que vous apprenez à l'INSPE, en fait en complément de votre formation euh, en école euh, Alors, on a des professeurs spécifiques pour la didactique de français, pour la didactique des mathématiques. Alors c'est vrai qu'avec fort Pro, pour le coup, on a pris beaucoup d'avance. <rire> <rire> euh, donc c'est, on va dire, c'est de la, c'est de la révision. Il nous donne des cas concrets. On discute aussi de nos problématiques, puisque là, sur l'INSPE, alors je ne sais pas si toutes les, les INSP de, de France fonctionnent de la même façon, nous, on est répartis par, euh, par niveau. C'est-à-dire qu'il y a un groupe euh, spécifiquement dédié au maternelles, et après, euh, l'élémentaire est divisé en deux par rapport au nombre de, de, de candidats. Donc moi, je suis affectée que pour, le, pour la maternelle. Et en fait, on a plutôt des professeurs qui sont formés à la maternelle mmh. donc ils vont nous donner euh, c'est beaucoup d'analyses de documents comme on pouvait faire un fort prof euh, des situations de remédiation euh, et en fait ils nous demandent de réfléchir soit seul soit en binôme justement à des situations qu'ils nous proposent et de revenir les cours d'après pour présenter euh, ces situations là en fait et Là, je sais que j'ai vu, voilà, professeur de musique, ils nous donnent en fait des pistes, ils vont nous donner vraiment des outils, c'est pratico-pratique, des outils qu'on puisse mettre en place tout de suite sur le, sur le terrain. Et puis, nous interroger sur nos problématiques, sur ce qui nous pose des difficultés. On est, on est aussi euh, inspecté très régulièrement, l'année de donc, j'ai euh, une professeure, ce qu'on appelle PEMF, professeure des écoles, maître formateur, euh, qui m'inspecte régulièrement. J'ai une personne aussi de l'INSPE, un tuteur INSPE qui, qui va me suivre. Et puis, des conseillers pédagogiques qui seront présents. Et puis, à la fin de l'année, il y aura l'inspecteur de l'éducation nationale. Pour la Mais euh, tous ces gens-là sont là pour nous aider, en fait, vraiment, dans notre année de Prise en main de la classe. Oui, je pense que Sandra oui. euh, en reparlera dans un moment puisqu'elle a ce poste maintenant de conseiller pédagogique et que elle peut témoigner de l'accompagnement euh, on n'est pas lâché euh, tout seul dans sa classe et on, on a des on a des, des des personnes qui sont là pour nous pour vous aider en cas de, de problème ou pas d'ailleurs hein, donc euh, je pense que Sandra en reparlera ce qui est important à retenir parce que on a souvent eu et on a eu la question pour ce live c'est qu'effectivement quand vous devenez professeur quand vous êtes vous êtes lauréat du concours sauf si vous êtes issu avec la nouvelle réforme de master de mef vous ne rentrez pas euh, pour euh, à 100% en classe vous êtes à 50 ou un petit peu plus en classe et vous continuez votre formation à l'Insp pour vraiment approfondir vos connaissances pour l'enseignement en classe. Donc ne vous inquiétez pas, c'est l'avantage je dirais des reconversions, c'est que vous n'êtes pas propulsé à 100% en classe à la rentrée. Ça vous permet un peu pendant une année de continuer à parfaire votre formation et ça on avait eu la question euh, donc, euh, et on n'est pas remplaçant spécialement hein, quand on est professeur des écoles stagiaires ben, en fait on se partage la classe avec un titulaire ou un autre professeur des écoles stagiaires et on ne remplace personne on est euh, pilote dans sa classe hein, et ça je pense que vous pouvez aussi en témoigner ben, et quand vous êtes seul vous, vous êtes seul devant vos élèves avec les ADSEM si vous êtes en maternelle etc. Hein, je pense que c'est comme ça Audrey que ça se passe pour vous c'est exactement ça en fait on est on est maîtresse au même titre que la titulaire. Pour les enfants, ne font absolument pas de différence, les parents non plus, euh, l'équipe euh, pédagogique non plus. En fait, on est à la même enseigne qu'un titulaire. On a eu le concours, on a obtenu le concours. Euh, donc, on est, euh, est professeur des écoles. Et, euh, et en fait, la titulaire, euh, moi, j ben voilà, j je m'entends très bien avec la titulaire et on est, euh, il y a une très bonne communication entre nous, en fait, au début, j'avais tendance à lui demander « est-ce que ça, je peux faire ça, ça, je peux faire ça ?» Et Elle me dit « mais c'est ta classe aussi, donc tu n'as pas demandé l'autorisation pour mettre quelque chose en, en œuvre, tu, tu me fais. » On s'est répartis en fait les programmations. De, de, de toutes les disciplines. Et en fait, j'ai ma partie, elle a sa partie. Et chacune gère, par contre, voilà, on se tient au courant, milieu de semaine, de tout ce qui s'est passé les, les premiers jours. Et puis, euh, chacune, euh, chacune gère son, son programme, en fait. Mais en effet, on n'est pas moins compétent, on n'est pas considéré comme moins compétent parce qu'on vient d'avoir le concours. On est logé à la même enseigne. Donc, on est complètement légitime. Complètement. Ah, bah 100 200% même. Il y a juste quelques questions hein, qui sont posées sur Facebook. L'insp c'est quoi Parce qu'on a des, des nouveaux, enfin des stagiaires qui découvrent un peu le parcours. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question sur l'INSPE, euh, après il y a la particularité de, bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais ceux qui ont un M2 dans n'importe quelle autre discipline, c'est un peu aussi euh, le même profil que vous, hein, c'est la, la classe à mi-temps euh, et l'INSPE, donc je vais vous laisser expliquer peut-être Audrey alors l'INSPE, c'est le nouveau nom de ce qui anciennement était euh, l'IUFM et puis après est devenu l'ESPE. Maintenant INSP, c'est l'Institut National Supérieur de, euh, de, du Professorat et de l'Enseignement. En fait, euh, c'est, en gros, c'est l'école des maîtres. Euh, et donc, en, pour les jeunes euh, qui sont encore en, en, en cursus classique, euh, ils préparent donc la licence, le Master 1 et le Master 2. Et en fait, le fait d'occuper un poste à 100% une fois le concours obtenu, ce n'est valable que pour les gens qui sont titulaires du M2 MEF, donc c'est métier de l'enseignement, enfin c'est spécialisé l'enseignement et la formation et le professeur à quoi c'est vraiment que ce, que ce Master 2-là. Les autres Master 2, parce que moi je me retrouve avec des, des, des copines de fort prof qui sont aussi cette année professeurs stagiaires, on peut avoir un doctorat en biochimie ou autre, on sera quand même professeur Stagiaires à 50%, puisque ce n'est pas le M2, le Master 2 MEF. Et c'est normal, puisque le Master 2 MEF avait la réforme. Vous savez que maintenant, euh, ils commencent des, des, des années de stage bien avant, hein, même en, en année de Master 1 MEF. Donc finalement, ils sont préparés euh, normalement un petit peu mieux à la classe. Hein, donc euh, c'est pour ça qu'ils les, les lancent directement après. Euh, en classe, à oui. 90 je crois qu'ils ont 10 de formation, de temps de formation, mais c'est la majorité du temps en classe. Et c'est vrai que ça peut être très, très stressant, même quand on a un master de MEF, puisqu'on a pas mal de stagiaires quand même qui nous appellent et qui sont un peu perdus malgré les stages. Parce que quand on est en stage, pour le coup, on est euh, avec un titulaire, on n'a pas la classe tout seul. On assiste quelqu'un, et ce qui n'est pas le cas l'année post-concours. Ok, oui. Très bien. Et, et juste une question très pratico-pratique, mais qui est quand même importante. Euh, pendant cette année, vous êtes mi-temps classe, mi-temps INSP, vous êtes bien rémunéré à temps plein, euh, l'équivalent d'un oui. temps plein, hein, Audrey voilà. Tout à fait. Après, Tout à fait. De... Et en plus, ayant ah, passé bien. le concours en troisième, euh, en troisième voie, il y a une prise en compte, il y a une prise en... En, en considération en fait de l'ancienneté dans le privé, c'est-à-dire que, euh, alors souvent ça ne se fait pas dès, dès le mois de septembre, mais c'est un effet rétroactif, euh, c'est-à-dire qu'on gravit des échelons euh, plus vite. Euh, on fait, moi j'ai fait faire une, une simulation et puis après on a tout un dossier à compléter, à, à, avec, on retransmet à la direction de l'éducation nationale avec bah, les, euh, les contrats de travail, où en fait... Euh, ils, ils prennent, c'est une revalorisation en fait du salaire, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à l'échelon 1, moi personnellement, en ce qui me concerne, j'arrive à l'échelon 7 directement en fait. Donc, euh, on gagne des années, en fait, par rapport euh, le fait d'arriver d'une reconversion professionnelle. On gagne des années. Alors, euh, je, je, je pose la question, Audrey, je ne regarde pas le chat, mais j'imagine, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette C'est quoi le, ré, le, le plus en rémunération quand on passe un échelon, quand on passe d'échelon 1 Parce que je crois que c'est à peu près 1800 euros net, hein, si je ne me trompe pas, à peu près, quand on débute. Et là, quand vous, du coup, vous, vous êtes plutôt… Euh, vous avez, vous avez combien de plus Normalement, l'année de stagiarisation, c'est encore moins. Ouais. Euh, l'année de stagiarisation, mais c'est vraiment que sur la première année, on est aux alentours de mille cinq, je crois, net. Euh, là, moi, je vais quasiment arriver à 2000 euros net, en fait, pour vous commencer. Débutez, et alors que vous débutez, donc c'est quand même. Alors que je que je débute, voilà, parce qu'il y a cette, cette oui. euh, on fait valoir ses droits. En fait. ouais, mais c'est voilà, vraiment fait. très intéressant puisque la majorité de nos stagiaires euh, ont eu un parcours avant et, et c'est ce qui est intéressant, mais il faut passer par la troisième voie. C'est-à-dire que la personne qui a 20 ans d'expérience, mais qui va passer l'externe, euh, c'est n'est pas foncièrement la, la même, euh, le même calcul. Non. Alors, une non. question, Audrey, puis après on continue. Oui, sur on les laisser la parole à Barbara, Marie oui, oui, oui, et Sandra, et Sandra. Euh, la première année, justement, en qualité de, de stagiaire, Audrey, est-ce qu'elle est aussi intense que la formation fort-prof euh, C'est très différent, puisque euh, on est plus dans le… En fait, on, on apprend sur l'année de la préparation, euh, parce qu'on découvre euh, un nouvel univers et un nouvel environnement professionnel avec un nouveau lexique. L'année de, de stagiarisation, il faut jongler… En fait, parce qu'on est sur le terrain. Donc là, c'est du pratico-pratique. Et au tout début, je vais pas mentir, euh, les premières semaines, elles sont assez sportives, <rire> parce qu'en fait, tout nous prend euh, du temps, d'élaborer, d'imaginer une, une séance, euh, dans une programmation, dans une progression, de la mettre en, en œuvre, de de penser à tout. En fait. Tout nous prend du temps. Là, voilà, ça fait un mois, je vois déjà, je suis beaucoup plus à l'aise et dans ma tête, c'est plus fluide en fait. Mais au début, c'est de tout faire rentrer dans les cases et, et puis on a surtout peur de ne euh, de pas être à jour dans le programme, de, de prendre trop de temps surtout. Donc, c'est plus ça. Après, euh, les cours à, à l'INSPE, euh, sont moins chargés je dirais en fait, euh, puisqu'ils savent qu'on est à 50% et, et puis grosse différence c'est qu'il n'y a plus le mémoire à préparer oui, ça. donc ça, ça enlève une grosse partie aussi, il n'y a plus de mémoire euh, donc euh, je dirais qu'en termes de charge de travail forcément on priorise notre classe mm. euh, puisqu'on est face aux élèves et qu'on ne peut pas se permettre d'arriver en ayant absolument rien préparé et en faisant l'improvisation oh, euh, même si des fois il faut être euh, capacité d'adaptation, il faut savoir rebondir très vite <rire> face à une situation qui dérape. Mais euh, c'est vraiment dans la préparation. Les premières semaines, elles sont assez intenses. Et après, euh, on profite aussi des vacances pour prendre de l'avance. Mmh. Là, les vacances arrivent bientôt. Dans trois semaines, c'est déjà les vacances. Et en fait, voilà, on va profiter des vacances pour se mettre à jour sur la période 2. De... Et en fait on est de plus en plus à l'aise parce qu'on arrive à prendre de l'avance. En fait, c'est ça. Super. Super, Audrey. Alors, comme le temps est compté, que je... ça serait Allez -y. passé Allez -y. des heures et des heures avec chacune d'entre vous. Juste un petit conseil d'organisation, Audrey, puis après, on va passer la parole à Marie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos stagiaires actuels qui débutent et qui, qui commencent à, à rentrer dans la préparation euh, Vous qui avez encore bien en tête la préparation fort prof de l'année dernière, quels conseils pourriez-vous leur donner pour qu'ils… Euh, puissent cadrer rapidement leur préparation, trouver, trouver leur rythme de travail euh, Ne pas se euh, focaliser sur les détails. Essayer de comprendre ce qu'on fait, surtout. Pas d'apprentissage par cœur. Pour de l'apprentissage par cœur, ça n'a aucun sens et ça ne mène à rien. C'est vraiment de faire du lien entre euh, chaque cours, puisque mm. puisqu'il ne faut surtout pas compartimenter. Mm. Il y a un fil conducteur et en fait, tout est lié. C'est une architecture, c'est un squelette en fait, comme un corps humain, c'est le même squelette. Et, euh, et vraiment, tout est, tout est lié et, euh, et ne pas remettre au lendemain ce qui peut être fait tout de suite parce que les, les quelques mois vont passer très vite, donc ne procrastinez surtout pas. Super, ben c'est très bien Audrey, c'est important parce que dans la préparation Fort Prof, on vous dit, on vous oblige à travailler les oraux et les écrits. Hein, notre stratégie, c'est pas du tout. On fait d'abord les écrits, puis dans quelques mois travaillera les oraux. C'est justement pour ce que dit Audrey, c'est-à-dire faire du lien, tout prendre du sens. La CSE va prendre du sens avec une séance, une séquence en leçon, maths, français. Le PS va peut-être prendre du sens avec un exercice de maths parce que c'est recoupé, etc., etc. Donc c'est vraiment un conseil intéressant, je trouve qu'elle vous donne. Et, et nous, ne vous préoccupez pas de ça. De toute façon, vous êtes obligé chez Fort Prof de travailler les disciplines. L'algorithme est déjà conçu pour vous permettre, d'une part, de pas vous, vous vous écrouler sous une discipline euh, et que ça devienne rébarbatif et que ça vous donne pas envie. Donc, on travaille toutes les disciplines du concours et la finalité, c'est que en mars-avril, on aura tout fini. Mais faites-nous confiance et, et suivez le cas. Ne vous posez pas de questions sur. Qu'est-ce que je dois travailler comment Suivez le rythme des devoirs, travaillez dans l'ordre qu'on vous demande de travailler et vous allez faire du lien facile entre les disciplines. Et souvent on nous dit Ah ben oui, mais ça, moi, je l'avais vu dans le cours de CSE, et finalement, on va le voir dans les preuves écrites d'application, puisqu'on va travailler des documents. Et c'est important, c'est très important. Donc merci beaucoup Audrey pour ce conseil. Hein, vous avez plein de merci Audrey de la <rire> Super. part de Claude. Avec plaisir. <rire> Je, je pense qu'on refera un live qu'avec de... Audrey, peut-être qu'avec chacune d'entre vous pour vraiment <rire> détailler et, et rentrer dans, dans, dans le problème. <rire> dans les... Alors, on va écouter maintenant Marie, Marie qui a passé le concours en 2020. Donc, euh, où en êtes-vous, Marie Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, euh, moi, là, pour l'instant, eh bien, je suis, j'entame ma troisième année. Je suis T2, donc euh, j'ai commencé la préparation for prof en septembre 2019. Donc, ça paraît loin, mais c'est à la fois loin et proche. Ouais. Euh, à la base, j'étais euh, inscrite pour passer le concours dans l'Académie de Lille. Donc, j'ai suivi les samedis fort profiens euh, à Lille. Euh, comme euh, le disait euh, Barbara, je crois, euh, c'est une reconversion professionnelle et euh, je ne connaissais rien de ce qui m'attendait. Et je ne connaissais rien du métier que j'exerce aujourd'hui. Donc tout est possible, sachez-le. Euh, C'était une reconversion professionnelle. Bon, moi j'ai fait un burn-out dans mon précédent euh, travail. Hein. J'ai travaillé pendant dix ans dans le commerce international et puis ben, je ne me retrouvais plus du tout euh, dans la vie d'entreprise, dans dans l'attribution, on va dire, euh, des, des avancements. Euh, voilà, je voyais pas de perspective. Je me voyais euh, cantonnée à un poste euh, qui, qui selon moi était du secrétariat, auquel je ne trouvais vraiment plus euh, d'intérêt à parcourir après l'argent. Hein, voilà. Et euh, ben, j'ai D'abord longuement réfléchi avant de m'inscrire euh, justement à ce que je voulais faire et euh, c'est pas parce que je me suis dit ah bah tiens maîtresse ça va ça va être sympa en fait c'est aussi euh, une envie une vocation que j'ai profondément puisqu'à la base je voulais être prof d'espagnol tout début de mes études puis du coup je me suis retournée donc vers cette euh, vers cette voie donc euh, bah, j'ai cherché au niveau des formations je suis tombée sur Fort Prof qui proposait une belle euh, une, bah, une belle offre hein, tout simplement et puis bah ben, j'ai commencé et donc ben, j'ai suivi les, les samedis qui euh, ont été euh, vraiment très très intenses ça je dois le dire alors j'étais arrêtée hein, euh, sur toute la période de la formation j'avais mis un stop à mon activité professionnelle pour me concentrer à 100% sur la réussite du concours donc comme je le disais j'en parle au passé mais j'étais inscrite sur l'académie de Lille malheureusement je suis ben, je suis tombée l'année du Covid donc euh, en plein milieu de la préparation euh, tout s'est arrêté hein, dans le monde entier de toute façon s'est retrouvé confiné ce qui a eu pour euh, effet à l'époque euh, donc euh, une modification des épreuves du concours donc certains diront euh, bah c'était plus facile parce que en fait euh, l'épreuve orale a été euh, annulée donc c'était essentiellement une épreuve écrite le problème avec l'épreuve Seulement écrite, c'est qu'il y a eu énormément de, de candidats. Il y a eu beaucoup plus de candidats qu'espérés. Et euh, bizarrement, cette année-là, sur l'Académie Guille, il y a eu aussi beaucoup moins de postes offerts. Ce mmh. qui fait que j'ai raté le concours à 0,5 points. Voilà. Donc, je, je parle de mon expérience parce que voilà, c'est rageant. Euh, sauf que, ben, en fait, j'avais tellement envie d'exercer de, ce métier que pendant l'année, il y a eu des inscriptions au second concours de l'Académie de Versailles. Alors, ça existe pour Versailles, ça existe pour Créteil, qui ont de forts besoins. Donc, ce sont des régions, on pourrait les diaboliser en disant ben, « c'est la région parisienne, euh, c'est pas facile, on va se retrouver dans des banlieues ». Enfin, voilà, il y a plein d'a priori hein, sur, euh, sur ces concours. Moi, je peux vous dire que ben, le concours de Versailles, je l'ai obtenu, donc euh, quelques jours après avoir euh, au final euh, reçu les résultats euh, négatifs pour euh, Lille. Je l'ai passé, donc euh, je l'ai passé dans, dans l'Académie de Lille, puisqu'en fait, le, le second concours se passe dans chaque académie. Mmh. Et j je me suis classée 34e. Euh, 34e sur les 200, grâce à fort Prof. Alors, je vais faire un petit topo sur ce que j'ai appris avec fort Prof, mais voilà, encore une fois, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je partais de zéro. En un an, j'ai pas arrêté de travailler. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais par contre, euh, je crois que sans la formation, ça ne se serait pas aussi bien passé au démarrage. Et ça, il faut en être conscient, c'est un atout. Euh, à aucun moment, quand j'ai démarré, et pourtant j'ai eu un démarrage chaotique dans l'Académie la, de Versailles, vu que j'ai été affectée euh, mi-juillet, j'ai commencé euh, ben début septembre, sauf que j'ai reçu vraiment euh, la disposition de ma classe, les dernières informations sur l'école très tardivement. Donc tout s'est accéléré. Et euh, en tant que PES, donc professeur des écoles stagiaires, j'avais un rythme trois semaines, trois semaines. Donc moi j'ai attaqué directement sur trois semaines de classe. de classe en maternelle grande section que, ben forcément, je ne connaissais pas du tout sur le bout des doigts. Donc j'ai envie de dire, il fallait, euh, il fallait y aller. Et c'est là où euh, ben, tout ce que j'ai pu voir pendant un an avec les, les forts professeurs, avec également euh, ben, les autres candidats hein, qui étaient étudiants en même temps que moi. Tout ce que j'ai pu voir, ben en fait, ça a été euh, tout de suite un, un petit trésor à ressortir. J'ai beaucoup consulté ben, les fiches de méthodologie. J'ai souvent ressorti des préparations de séquences, en fait, toutes les parties didactiques qu'on a pu avoir pour m'aider et pour euh, tenir une posture à la fois ben, déjà devant l'équipe, devant les parents, et puis également me sentir légitime par rapport aux enfants. Parce que ça, c'est vrai que ça fait toujours euh, un petit peu peur quand on arrive. On se dit « mais voilà, demain… Euh... » J'en ai 27, moi personnellement, j'ai pas d'enfant en plus, donc euh, ça peut paraître un, encore un petit peu plus difficile de se retrouver en maternelle alors qu'on n'a nous mêmes pas d'enfants, ça c'est quelque chose que l'on entend régulièrement. En fait, ça s'est plutôt bien passé, voilà, parce que bah, on était bien formés. Alors je dis pas c'est pas magique, il euh, y a énormément de travail au début, surtout sur les premiers mois de de d'activité, hein, lorsque l'on arrive en tant que stagiaire. Mais avec le travail, avec un peu d'organisation, rien n'est impossible. Voilà. Je ne sais pas si je réponds correctement aux questions, si vous voulez réorienter sur certains, certains points. Non, c'est très bien. Marie. Non, c'est très bien. Alors Marie, il y avait une question tout à l'heure sur comment vous avez finalement préparé votre classe quand vous avez commencé, d'un point de vue très pratico-pratique, vos séquences, vos séances, est-ce que vous aviez des outils particuliers Alors vous, vous venez de dire que vous êtes un peu servi de ce que vous aviez vu évidemment pendant la formation. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça après Alors déjà, un conseil de débutante, mais parce que ça fait partie maintenant, j'ai envie de dire, la mini-expérience que j'ai, mais ça y est, ça, je commence à voir que ça fonctionne. Mais observez votre classe, n'essayez pas d'arriver avec un truc tout fait, tout propre, avec une séquence par exemple justement sur les premiers jours et laissez le temps, de, de faire connaissance. C'est tout simplement de l'humain, en fait, avec les enfants. Et puis, il faut voir comment ils fonctionnent, comment nous allons fonctionner, prendre des repères. Tout, selon moi, se base sur l'observation des premières semaines. Il ne faut pas se mettre à la pression tout de suite avec euh, j'ai pas fait ma fiche de prep, euh, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Après tout, on ne se connaît pas. Enfin, voilà. Je ne pense pas que vous arriviez chez quelqu'un euh, tout stressé ou quoi. Euh avec plein de choses préparées, en fait, vous faites connaissance, souvent, ça se passe comme ça dans l'humain, on observe. Et ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de donner, ne pas se mettre la pression et observer beaucoup. Le reste va en découler, parce que de toute façon, je pense que si vous faites partie de la formation, c'est que vous êtes relativement sérieux, donc des choses vont être faites par vous-même après. Et puis, même si, dans le cas où on n'aurait pas d'inspiration pour une classe, qu'on serait en total stress sur un niveau, par exemple, on a des tout-petits que l'on ne connaît pas, euh, ça pleure, euh, on ne sait pas quoi leur donner à faire, ils ne sont pas autonomes et tout ça, ben on pourrait commencer à trouver des conseils avec l'équipe qui, de toute façon, entre professeurs, ben on s'entraide. Se, Les conseils pédagogiques, puisque l'inspection ne nous laisse pas toutes seules et... On peut demander conseil, alors peut-être pas les premiers jours, tout ça, il faut vraiment venir avec des problématiques concrètes. Mais également, il y a énormément de ressources. Alors, je vais parler de Fort-Prof, puisque moi je suis restée abonnée à Fort-Prof via la fabrique du prof, mais qui m'a dépatouillé plusieurs fois par rapport à certaines séquences où je n'étais pas du tout euh, inspirée, je savais pas trop comment euh, avancer, ou alors moi-même j'étais bloquée euh, dans mes propres préparations et je me suis beaucoup inspirée des outils qui, qui existent, qui sont créés aussi, qui sont créés par Fort Prof. Donc voilà, j'avais plusieurs bases de travail pour m'organiser, pour organiser mon travail et euh, ben, pour être euh, assez euh, sereine aussi dans, dans les premières semaines euh, où j'ai exercé. Voilà. Ok, super Marie. Ben, merci beaucoup. Alors Marie, la conclusion, c'est que vous avez réussi le concours dans l'Académie de Versailles et maintenant vous êtes retournée dans l'Académie de Lille, c'est ça Alors oui, dernier point, euh, oui, parce que alors certains diront que bah, ça tient du miracle, d'autres, euh, bon, voilà, euh, que c'est très bien comme ça et j'espère que ça le sera pour euh, d'autres candidats. Mais effectivement, donc, euh, je suis T2 actuellement et euh, j'ai réussi à rentrer dans, dans l'Académie de Lille, euh, à cette rentrée. Donc, euh, j'ai connu deux ans sur l'Académie de Versailles. Et euh, bah, contrairement euh, à ce qu'on pourrait dire, euh, la mutation a été relativement rapide. Alors moi, c'est un rapprochement de conjoint qui m'a apporté 150 points. Cette année, les seuils de l'Académie de Versailles en sortie. Alors, parce que pour les mutations, il faut savoir que dans les académies, il y a euh, un seuil de sortie. Donc, il faut atteindre, je crois que c'était aux alentours de 180 points. Donc, les points, on les obtient avec l'ancienneté, euh, mais également avec euh, des événements familiaux, comme euh, un rapprochement de conjoints. Je pense que les enfants, ça compte aussi. Après, c'est la situation personnelle de chacun qui fait qu'on peut établir un, un barème. Et il y a également un seuil d'entrée. Ce n'est pas parce que vous pouvez sortir d'une académie que vous pouvez entrer dans une autre facilement. Donc, en fait, voilà, l'Académie du Nord a seulement 20 points d'entrée. Donc, je les avais largement et j'ai pu passer d'une académie à l'autre. Il ne faut pas penser que, voilà, on arrive dans une académie et que deux ans après, on peut aller dans une académie euh, quelconque. Voilà, les académies, c'est un, une sorte de système de points. Et euh, voilà, tout dépend de la situation personnelle de chacun. Moi, j'avais à peu près ouais un petit peu plus de 150 points et donc c'est passé euh, cette année voilà donc donc c'est pas, c est c est pas une c'est pas une norme je... c'est pas que, une bon, norme a des témoignages aussi de stagiaires qui restent pendant de nombreuses années ou... dans une... l'académie mais ça dépend un peu ça dépend ça. Peu des besoins dépend... c'est ça mais donc, sachant et sachant que bon beaucoup sont en reconversion professionnelle je suppose qu'il y a aussi une vie familiale derrière donc sachez que ça ça peut vous aider à, à accumuler quelques points qui peuvent vous aider, mais avant de se lancer dans une autre académie, renseignez-vous quand même sur les niveaux d'entrée de, de, et de sortie. Voilà, moi, ce n'était pas sûr du tout à la base quand je suis arrivée à Versailles. J'étais plutôt... Euh, euh, dans l'optique d'y rester euh, quelques années, et puis au final, bah, j'ai tenté ma chance euh, cette année. Alors j'ai tenté la chance parce que c'est vrai que ça pourrait être la loterie, étant donné que le seuil n'est pas connu d'avance, tout dépend du nombre de candidats, mais cette année, il y a eu énormément de départs de, de l'Académie de Versailles. Je pense que c'était peut-être au niveau régional que, ça a été, euh, que le seuil a été revu euh, à la baisse. Voilà, peut-être pour le bien-être également euh, des professeurs, mais je sais qu'énormément de personnes ont, ont su sortir cette année, donc euh, c'est possible. Voilà. Ben alors, juste, je me permets une petite aparté puisque je, on voit sur Facebook quelques thème, remarques de stagiaires qui nous disent ah ben oui mais finalement vous interrogez que des stagiaires qui étaient sans activité qui ont obtenu leur concours. Alors on n'avait pas regardé, on n'est pas remonté dans le profil de nos anciens stagiaires pour savoir pas, si elles, elles étaient, étaient en intervenir. activité ou pas avant le concours. Mais je pense que c'est une remarque qui qui est importante puisque ben, souvent et je le redisais, je le redis, 80% de nos stagiaires sont en activité. Alors on est tombé sur quelques uns qui ne l'étaient pas mais je pense que Sandra, qui est conseillère pédagogique, peut en attester, surtout vous qui étiez dans des, une promo complète, vous pouvez certainement témoigner que vous étiez voilà un, un cas isolé, euh, des stagiaires qui travaillent en parallèle, il y en oui, a en plein. Ouais. Donc non, et nous n'avons pas... <rire> <Nous rire> pas choisi que des stagiaires pour montrer les classements. Marie n'était pas majeure de sa promo. Pour autant, elle a un concours. Et bon, elle était certes euh, peut-être plus dispo, mais il y en a qui, et... qui sont aussi, euh, qui réussissent le concours sans être ouais. sans activité euh, durant l'année prépa concours. Et... Ça, je peux en témoigner parce que bon, même si j'avais tout mon temps, euh, sincèrement, il y a des moments où ben, je ne me motivais pas pour autant. Il ne faut pas penser que quelqu'un qui a tout son temps pour le faire euh, est à 100% dessus parce que c'est pénible. On est tous humains, on est tous fatigués. Voilà, moi, je sortais d'un burn-out. Hein, donc, euh, honnêtement, se remettre à travailler après, après ça, c'est difficile. Il ne faut pas penser que euh, voilà, j'étais à 8 heures sur euh, mes cours euh, du tout. Non, non, ça restait aussi... Euh... C'était pesant, hein, comme quelqu'un qui travaille. J'avais d'autres préoccupations aussi. Donc non, il ne faut pas penser que euh, euh, ce ne sont que les, les personnes qui sont à temps plein qui réussissent. Et j'étais loin d'être la meilleure de ma promotion. Et je peux en témoigner. Oui, il y a des personnes qui ont, se sont même inscrites cette année-là en troisième voie. Par exemple, ma binôme, qui est en troisième voie, qui travaillait à côté et qui a réussi. Donc euh, voilà, elle, elle gagne son expérience euh, actuellement dans les échelons et c'est tout à fait possible. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très exigeant comme formation, mais vous le regagnerez, vous le regagnerez euh, au début de votre carrière. Et rien n'est perdu, parce que même si on fait un concours, voilà, ça peut arriver, on, on peut le rater, c'est possible. Mais vous avez quand même beaucoup plus de chances de le réussir parce que vous allez acquérir un lexique professionnel vraiment euh, très, très précis parce que ben, vous allez être organisé, parce que vous allez acquérir une méthodologie de réponse qui va vous servir le jour du concours, voilà, vous n'allez pas répondre comme peut-être une majorité de candidats ou comme certains candidats qui se préparent à l'insp directement, voilà, vous allez vraiment être structuré, et moi c'est ça, c'est ça, euh, ça c'est un point important, enfin, de, de Fort-Prof, c'est que voilà, on a une structuration, une méthodologie, on va nous demander de faire des choses, ça va être très pompeux parfois, on va en avoir marre et j'en atteste, moi aussi, j'en ai eu, j'étais très fatiguée à un moment et je me suis dit mais j'y arriverai jamais. Et pourtant, ben, accrochez-vous parce que oui, euh, ça va passer. Moi, je pense qu'à Lille, j'ai eu très... J'ai pas eu de chance, tout simplement. Il euh, y a eu beaucoup plus de candidats et c'est tout. C'était une année où euh, la sélection a été plus exigeante. Mais quand je vois que sur 200 postes au national ouverture sur toutes les académies, j'ai réussi à me classer 34e à l'époque c'était pas mal et pourtant j'avais j'avais passé le concours au mois de d'avril je crois avril 2020 et j'ai ressorti les cahiers pour le passer les 2 et 3 juillet dans l'académie donc de Lille mais pour le concours de Versailles voilà donc c'est. J'ai une, une petite question oui. quand même à, à Marie, puisqu'on parlait de, des affectations. Et puis après, Sandra voudra peut-être réagir par rapport à la reconversion. Euh, par rapport au choix, souvent on se pose la question de, quand je passe le concours, comment ça se passe pour avoir mon département euh, Donc il y a un classement, euh, on, après on est écouté ou on ne l'est pas, hein, mais concrètement, est-ce que vous ça, Marie, vous avez quelques éléments à nous donner par rapport à ça vous par vous rapport au classement département, de département euh, non euh, fin, je vois je comprends pas vraiment la question c'est par rapport euh, au classement bon, je veux dire vous dans... êtes inscrite ouais au, au concours euh, à l'inscription hein, d'ailleurs souvent vous faites le choix de l'académie oui. et c'est à ce moment là que vous allez faire vous allez avoir une liste des départements qu'on va vous demander de classer du coup je réponds un peu à la question mais vous ça a peut-être été un peu différent avec euh, le concours de Versailles qui s'est ajouté finalement Alors non, bah moi à la base je voulais vraiment le passer et l'obtenir sur l'Académie de Lille, donc bon moi j'avais choisi mon département hein, qui allait être le Nord, je pouvais choisir entre le Nord ou le Pas-de-Calais, donc voilà j'avais choisi le Nord, par contre l'Académie de Versailles c'était un choix au cas où aussi, parce que je savais qu'il allait, qu mmh. allait y avoir un second concours, et je me suis dit mais Marie tu travailles, tu travailles comme une folle « Maximise tes chances ». Moi, j'avais la disponibilité aussi pour, euh, pour partir, donc je l'ai tenté. Et ça, j'ai envie de dire euh, à ceux qui peuvent le faire, bien sûr, parce que qu'on ne peut pas changer sa vie, surtout quand on a des enfants. Voilà, Mais faites-le si vraiment euh, vous voulez faire ce métier, parce que je pense que des, des solutions pour euh, revenir ou demander une, une académie plus on va dire, plus plus abordable ou, ou dans laquelle vous allez vous sentir plus proche de votre famille, ben ça sera tout à fait euh, possible. Voilà. Et dernier point, parce que j'ai parlé de l'Académie de Versailles, mais il faut il ne faut plus diaboliser ces, ces académies. Voilà, moi, ça s'est très, très bien passé. Je me suis retrouvée dans une zone que je ne connaissais absolument pas, que je ne savais pas située sur la carte avant le concours, avant le CRPE. Et franchement, j'ai énormément appris et c'était une expérience géniale. En REP. Ok, <rire> merci Marie. Alors, Sandra, peut-être avant de... Peut-être laisser la parole à Barbara. Vous vouliez peut-être intervenir. Non, je voulais juste en fait euh, revenir sur les propos euh, d'Audrey tout à l'heure et rassurer les stagiaires en, en, en leur disant que malgré euh, le fait qu'on travaille en même temps qu'on prépare euh, cette euh, cette formation euh, Fort Prof, cette préparation au concours, euh, vraiment, je, je voilà, l'organisation c'est le maître mot et que, à partir du moment où on s'engage dans cette préparation au concours, c'est qu'on est vraiment euh, motivé, qu'on a vraiment cet objectif de reconversion, et que par rapport à ce, ce, ce, ce cet objectif personnel, ce, ce levier personnel qu'on met en place, et eh ben ça se passe bien, ça se passe même super bien. Et en fait, euh, c'est euh, encore une fois, comme Audrey disait tout à l'heure, c'est vraiment un entraînement un entraînement à la vie future, parce que c'est euh, du temps de gagner, c'est de, de l'habitude, c'est de la méthodologie acquise. Parce qu'une fois qu'on est euh, professeur des écoles stagiaires, euh, on a toutes les bases et puis euh, à la fois on, on, on débute, donc c'est toujours un peu euh, déstabilisant, mais tout est là, tout est déjà là, tout est très rassurant et aussi euh, la préparation prépare, comme le nom l'indique, mais on a en plus de ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, euh, des apports, des supports. Enfin, Fort Prof, ça ne se finit pas juste après le concours. Voilà, donc bien. il y a aussi euh, cette possibilité d'être aidé après et de continuer euh, d'être euh, euh, aidé, d'être soutenu et de, de pouvoir continuer cette organisation. Super, merci, merci beaucoup Sandra. Mais, mais je, je pense qu'on on essaiera dans la mesure du possible d'organiser quand même pour répondre à la, à la, à la demande et... Je, je la comprends parce que ben là, ils il commencent et qu'ils se disent mais moi je travaille et, et finalement comment je fais si je travaille qu'une heure et on revient encore sur la question de légitimité mais est-ce que le fait d'y passer moins de temps je vais aussi bien réussir oui mais je vous promets qu'on essaiera euh, même l'année dernière on a eu c'est pour ça que je pense qu'on a même des vidéos de stagiaires euh, qui travaillaient l'année dernière et qui sont arrivés à concilier donc on trouvera et on, on essaiera d'organiser un live rapidement avec une personne qui était vraiment vraiment dans le, dans le même contexte ou la même situation que certaines de nos stagiaires. Et si ça peut les rassurer, on le fera sans problème. Ok, alors on va pouvoir passer à Barbara. Merci beaucoup Marie pour votre, votre intervention. Barbara, donc on vous laisse nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites et où vous en êtes, dans quelle école vous êtes et, et qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains mois D'accord. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je, je suis Barbara. J'ai actuellement 42 ans. Euh, quand j'ai passé le concours, donc, quand je... bon, j'ai débuté, j'avais 38 ans. J'avais deux enfants. J'en ai un troisième depuis. Euh, je travaillais pour ma part, donc euh, j'étais en activité, j'étais assistante maternelle agréée, donc certes à la maison, mais avec quatre enfants avec moi euh, tous les jours, donc c'était vraiment pas évident. sportif. Très sportif, exactement. Euh, et euh, avec la particularité d'avoir euh, arrêté l'école euh, à l'âge de 16 ans, euh, en seconde générale, euh, qui était d'ailleurs catastrophique, je ne rentrais absolument pas dans le moule de l'éducation nationale, euh, donc c'était d'autant plus difficile pour moi de reprendre un petit peu sur le tard et sans avoir le niveau escompté donc bien évidemment quand j'ai décidé, quand j'ai su que je pouvais passer le concours via la, la troisième voie euh, c'était évident pour moi qu'il fallait que je me fasse accompagner parce que mon niveau était oral et pas crête euh, j'avais commencé par des cahiers de vacances de sixième et je pleurais <rire> parce que clairement je ne savais même pas faire une division donc je, je partais vraiment de, de, de trop loin euh, j'ai découvert euh, Fort Prof euh, voilà, via, le, via Internet, les réseaux sociaux euh, et je me suis lancée dans l'aventure. Et là, donc, euh, je ne vais pas vous cacher, il y a du travail, il faut, il faut, faut travailler. Ce n'est pas un claquement de, de doigts qu'on qu qu y arrive, euh, mais j'ai fait vraiment un bond en avant euh, très, très rapidement. Et euh, ce qui m'a permis, effectivement, de, donc, euh, via la troisième voie, d'arriver 31e sur 160. Ah, avec une moyen engineering... Je, je vous a oui. une, une question sur quelle matière pour vous était la plus difficile au concours Quel niveau aviez-vous Vous y avez répondu, mais voilà, est-ce qu'il y avait une matière qui a été particulièrement difficile et que vous avez investi pendant la préparation, ou toutes les matières peut-être mais... Les maths, on a cru comprendre hein. <rire> effectivement c'était ma bête noire euh, avec euh, pour autant à côté de moi un mari un ingénieur, un génie civil qui pouvait m'aider mais euh, et pas du tout pédagogue et je n'y arrivais pas euh, donc oui effectivement le, les mathématiques ça a été compliqué mais pour autant voilà, j'ai réussi à avoir euh, des, des notes correctes hein. je, je suis sortie euh, sans prétention, c'est juste parce que je suis très très fière je suis sortie avec 15 émis de moyenne générale 31e, euh, donc c'est euh, un super classement quand même, Barbara, bravo euh, aussi. Hein. Mais, mais je sais à qui je le dois, voilà. je sais très bien que la, la, la formation que j'ai faite avec, euh, avec vous, euh, bah, ça m'a permis de faire un bon en avant. Vous m'avez donné une méthodologie de travail qui, qui m'a... Pour ma part qui a été très très bénéfique, euh, elle est particulière. C'est vrai que dès le départ, on nous dit hein, que c'est particulier la façon dont, dont on travaille. Qu'au départ, on peut euh, on sait plus donner de la tête, euh, mais si on se recentre très très vite, euh, finalement, on, on arrive à, à obtenir ce, ce que l'on veut. Euh, et, euh, et voilà, je remercierai jamais assez euh, tous les efforts professeurs que j'ai eu, même l'équipe à côté administrative qui sont hyper soutenants euh, dès qu'on a besoin. Euh, euh, deux et euh, et tout ça c'est un combo gagnant qui fait qu'effectivement derrière on, on a des taux de, de réussite euh, importants donc euh, voilà c'est vrai qu'après euh, bon euh, je n'en restais pas trop quand même euh, euh, à l'aise parce que c'est vrai que quand on a on a le concours certes, c'est très bien c'est une grande étape mais euh, on, on est euh, on est lauréat en juin tout dépend des AK, et puis en septembre, deux mois après, on est censé savoir enseigner, ce qui n'est pas, enfin, c'est un leurre. Euh, donc j'ai continué avec vous, et j'avais fait le, le stage de prise en main de la, la classe euh, sur une semaine, et ça avait été extrêmement bénéfique, puisque euh, bah, j'ai eu tous les outils qu'il fallait pour ma possession pour, euh, bah, pour préparer ma classe, et quand je suis arrivée, j'étais vraiment prête, et toute ma première période était bouquée et, euh, et je suis arrivée, mais vraiment sans stress comparé à mon collègue, puisque j'étais en binôme avec un, un stagiaire également, euh, qui était la tête sous l'eau et qui en décembre nous a fait un burn-out parce qu'il bah, qu n'était pas assez préparé. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que moi, mon expérience, elle a fait que bah, je suis arrivée très très à l'aise hein, et que du coup, bah, j'ai pu euh, euh, avoir vraiment la tête à ce qui était le plus important à ce moment-là, qui n'était pas forcément la, la préparation, mais euh, le, le, la compréhension de tout ce qu'on nous demandait. Euh, et ça, c'est vraiment euh, très, euh, très sécurisant. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment un point à souligner. Euh, si vous pouvez euh, faire par la suite, euh, après l'obtention du, du CRPE, euh, faire le, le stage de prise en main de la classe, c'est vraiment euh, un, un sacré atout. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui est important, euh... Barbara, dans ce que vous dites, et c'est ce qu'on comprend, et c'est la problématique, je pense, quand on, les stagiaires débutent une prépa, c'est qu'on fonce tête baissée et qu'on oublie de lire les consignes qu'on oublie d'essayer de, de, de, de, de se poser un peu, souvent on dit « ne vous précipitez pas ça, », ça, ça va être votre plus mauvais ennemi que d'être trop dans la précipitation, la lecture trop rapide, des, des faire des, des synthèses de ce qu'on vous demande de faire. Et c'est vrai que souvent ce qu'on va demander de faire à nos stagiaires, c'est « recentrez-vous », Prenez le temps de lire, vous allez perdre une heure, peut-être à lire un document, vous allez vous dire mais quel est le but, mais c'est pas grave, les choses se construisent après et après on comprend les consignes qu'on nous pose. Donc c'est important et c'est ce qu'on entend aussi hein Barbara, on n'a peut-être pas au départ le niveau attendu du concours, mais on va peut-être pas devenir Einstein parce qu'on n'est pas très bon en maths, on va peut-être pas avoir 20 au concours, mais on va essayer de faire de notre, de notre faiblesse, euh, d'acquérir quelques compétences pour avoir quand même le seuil minima. Et par contre, on va ben, développer des compétences dans les autres disciplines, dans la didactique, en CSE, en comprenant vraiment bien le milieu dans lequel on va, euh, on va aller. Et, et c'est ça qui est important, hein. c'est voilà, aussi de peser là où on va réussir à, à faire un bon en avant et là où on va essayer de, de faire mieux, mais sans exiger de soi, et c'est souvent le ce qu'on dit à nos stagiaires, vous êtes trop exigeant avec vous-même. Vous voulez tout connaître de, du premier coup. Vous voulez déjà que les devoirs vous les fassiez en trois heures. En octobre, on ne vous demandera jamais de faire un devoir en trois heures. Ce n'est pas le but. Par contre, dans quelques mois, on va essayer. On va essayer ensemble. Et puis au concours blanc, on va vous y mettre en position concours. Et vous êtes globalement très exigeant avec vous-même. Donc, ça rassure aussi de vous entendre. C'est important de se dire qu'au départ, vous êtes forcément... Et il faut accepter d'être dans l'inconfort de ne pas savoir et de ne pas maîtriser. Et qu'après, ça se mettra en place. Mais euh, attendez pour cela, évidemment, euh, le, le mois de, jan, de janvier pour... Euh, commencer à avoir des vraies connaissances des vrais euh, de la méthode etc ça, ça vient progressivement mais accepter au départ euh, de, de ne pas savoir et de ne pas encore tout maîtriser du coup est-ce qu'on peut savoir Barbara vous en êtes où alors qu'est-ce que vous faites pour le vous êtes dans quelle classe vous êtes où vous allez faire quoi <rire> Alors, euh, donc, je suis dans une ville que j'affectionne que particulièrement et euh, même si, euh, c'est une ville, c'est Saint-Maur-des-Fossés pour ceux qui, qui la connaissent. Euh, c'est une ville très difficile à avoir dans le, dans le 94. Euh, généralement, il faut beaucoup de points pour, pour l'avoir, ce qui n'est pas mon cas puisque j'en suis quand même à, à ma quatrième rentrée scolaire. Mais voilà, euh, en, en, en passant les épreuves de, du mouvement, bah, à chaque fois, j'ai quasiment eu, sur les quatre ans, j'ai eu trois ans Saint-Maur-des-Fossés. Euh, et euh, donc, je commence à bien connaître cette circonscription et du coup, c'est vraiment plaisant parce que je connais toute l'équipe euh, et c'est vraiment super et, et de faire aussi plusieurs écoles et de, et de voir plusieurs projets euh, euh, d'école et, et pédagogiques. Donc, actuellement, là, je suis sur une classe de CP. Euh, L'an dernier, j'avais un double niveau, un cp 1 euh, Ça a été extrêmement formateur. J'ai adoré. J'avais la tête sous l'eau toute la première période. Mais euh, enfin, j'aurais aimé avoir un double niveau à nouveau cette année. Euh, bon, après, voilà, ce n'est pas le cas, mais euh, je, je m'éclate aussi euh, avec mes CP. Euh, c'est très, très enrichissant. Ce que je peux dire, c'est que euh, ce que j'ai pu apprendre chez, chez Fort Prof, euh, que ce soit, euh, soit sur le, le, la prépa concours, soit sur le, le stage, encore au jour d'aujourd'hui, je mets en application ce que j'ai appris. Et ça, vraiment, ça m'apporte beaucoup. Euh, et, euh, et le retour que j'ai de mes collègues à chaque fois c'est que c'est assez innovant euh, ils me disent ah ben c'est sympa ce que tu as mis en place j'aurais pas cru que c'était possible euh, ou tu as appris ça, ce genre de choses là et c'est vrai que c'est là où on se rend compte que finalement ben, tout ce qu'on a appris c'est pas dans le vent c'est pas que pour la première année c'est aussi pour, pour et puis on, on, on, au fur et à mesure en parfait tout ça bien sûr avec, avec expérience. Et euh, donc, voilà, donc euh, pour moi, il va y avoir des, des nouvelles aventures, puisque euh, j'ai mon mari qui est, qui est muté au Canada. Euh, et donc, je vais forcément le suivre euh, aussi. Et, euh, et j'ai la possibilité d'enseigner de, là-bas sans problème, puisque bah, le, le CRPE, il est, il est reconnu là-bas. Euh, donc, voilà, c'est une chance pour moi. Euh, et là, justement, je suis en train de passer des, des recrutements pour... Euh, euh, pour enseigner là-bas, donc je réponds à des annonces et, euh, et j'ai déjà des retours. Bon, super, Claire. vous allez nous manquer Barbara, parce que, même si à, à non, maintenant distance, à distance, tout hein. se fait mais euh, ah. tout cas, je pense que dans l'académie euh, vous êtes tellement agréable et, et, et spontané que ça, ça, ça va manquer euh, à fort propre en tous les cas donc merci beaucoup Barbara pour ce témoignage euh, intéressant et puis pour cette belle perspective qui s'ouvre à vous euh, rapidement, donc vous nous donnerez des nouvelles évidemment du Québec euh, qui, est, qui est certainement euh, un grand intérêt à aller enseigner au Là-bas. On va, on va peut-être finir par, euh, par Sandra, du coup, qui, euh, qui, qui est là et du coup, qui était, je le redisais, mais je le, je le rappelle, stagiaire en 2000, évolué, a fait ses places et elle va peut-être nous dire un petit peu qu'est-ce qu'elle a fait durant ces sept années et qui maintenant est, et va devenir conseillère pédagogique et, et, et sans doute formatrice chez Fort-Prof cette année. Euh, donc, expliquez-nous un petit peu, Sandra, comment ça s'est passé pour vous euh, depuis euh, 2015-2016 alors euh, bah, bonsoir à tous. Alors moi depuis 2015, euh, alors j'étais euh, j'étais dans, dans la peau du, du stagiaire où en fait euh, j'avais très très envie d'avoir mon concours et euh, j'étais très très très motivée. Donc euh, ça s'est super bien passé. Donc j'ai sauté le pas et j'étais très contente. Et bah, c'est 7 ans de bonheur parce que bah, en fait euh, je me sens totalement à ma place. Euh, je me sens tout à fait euh, bien. Euh, et puis, euh, quand j'ai commencé en tant que professeur des écoles, j'ai débuté en maternelle, ça m'a beaucoup plu. J'étais en REP+, alors euh, les, les futurs stagiaires sauront, il hein, euh, y, a, y, a, y, a euh, y a des zones euh, euh, par, rapport au, par rapport aux académies et autres au niveau des, des écoles. Euh, donc, c'est très enrichissant. Ensuite, euh, j'ai euh, eu envie euh, de postuler pour euh, être en école élémentaire. Donc, euh, j'ai changé de, de ville. Euh, et en fait, tout ça, c'était dans, dans, dans un parcours professionnel que je m'étais guidée, où euh, de toute manière, euh, l'objectif était de former. Et, euh, donc, euh, donc après, j'ai euh, souhaité avoir euh, un maximum d'expérience encore. Donc j'ai passé la liste d'aptitude, je suis devenue directrice euh, en école maternelle et en école élémentaire. Et ensuite, euh, bah, j'ai eu la chance, l'opportunité cette année, en fait, d'avoir... Euh, de postuler et d'avoir un poste de conseillère pédagogique. Donc, je suis, je suis ravie. Je suis extrêmement bien. Entre-temps, j'ai fait un master 2 en formation des enseignants. Donc, donc la, la, la préparation au concours, cette organisation, vous allez de toute manière la perdurer dans votre métier en tant que professeur des écoles. Mais après, vous pouvez aussi garder de bonnes habitudes de méthodologie pour vous lancer à nouveau dans... Dans des diplômes vous permettant de gravir les échelons. En tout cas, voilà ce que ce que je peux dire, c'est que à partir du moment où on est motivé, on en a envie, on a des objectifs, bah, tout est possible. Et euh, et de la même manière qu'on qu'on dit à nos élèves, bah, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a appris à nos élèves, bah, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je mets en place moi aussi pour y arriver et pour apprendre chaque jour parce que c'est c'est la richesse de ce métier. Et euh, mes collègues, euh, Barbara, Audrey et Marie, je pense, peuvent en témoigner. On ne s'ennuie jamais. On a toujours... Euh, voilà, on apprend toujours. Et en fait, euh, c'est la richesse de ce métier, c'est qu'on est constamment en train d'apprendre euh, des, des nouvelles personnes, des nouveaux partenaires, des, des enfants différents, des euh, euh, difficultés ou des réussites différentes. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie, moi, d'être conseillère pédagogique c'est de pouvoir mettre toute cette expérience en fait, au service euh, bah, des autres et euh, de pouvoir accompagner. Donc euh, ça, c'est très enrichissant. Euh, L'avantage aussi des collègues qui sont volontaires, qui ouvrent leur classe, c'est de, de pouvoir co-construire ensemble, euh, de voir la relation comme, euh, comme étant un levier pour eux et, et pas simplement... Euh, euh, une conseillère pédagogique qui va venir euh, scruter dans la classe ou qui va porter un jugement ou qui va avoir un petit peu son regard euh, euh, comme euh, l'inspecteur ou l'inspectrice en tant que, euh, comme le nom l'indique, inspectée. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, euh, vraiment un rapport de collègue à collègue. En tout cas, moi, c'est euh, euh, ce que je, je véhicule. Hein. C'est euh, le côté. Euh, on co-construit ensemble, on peut être un, voilà, de, le terrain euh, par euh, la collègue qui va avoir sa problématique. Et moi, ce sera euh, les apports euh, pédagogiques et la construction d'un projet euh, au service des, des élèves, en fait. Donc, euh, je trouve ça euh, merveilleux. C'est super parce que ce qu'on entend beaucoup, et je crois qu'Audrey avait commencé avec ça, et vous, Sandra, vous finissez euh, avec ce mot-là, c'est le côté humain de ce métier. Hein. C'est une vocation et si à un moment donné, des personnes en reconversion professionnelle ont eu envie, à un moment donné, après une, une ou plusieurs expériences totalement différentes, de se projeter là-dedans, c'est aussi pour ce côté humain. Parce que là, avec les enfants, on peut pas mentir. Enfin, il faut qu'on soit soi-même et on peut pas faire de faux semblants. La capacité d'adaptation, c'est quand même une, une des clés de ce métier, vous le dites. Il y a des rebondissements tout le temps. Il y a des fois on va passer une journée à préparer sa séquence de classe, sa séance de classe, et puis finalement, ben les élèves ont pas du tout accroché. Ben il va falloir accepter l'idée qu'il faut tout refaire, il faut repartir sur une page blanche. Et c'est ça aussi, la capacité d'adaptation des professeurs des écoles, et c'est ce qui fait la richesse de ce métier, c'est que rien n'est écrit. On se lève le matin, on a une bonne intention, il suffit qu'il y ait quatre ou cinq agités, ou ou qui est un parent et, et, et tout est déstructuré, et il faut rebondir et c'est l'imprévu tout le temps. Et je pense que c'est aussi ce que viennent chercher euh, les personnes qui se projettent dans ce métier-là. Et, et, et, et visiblement, ça vous réussit, mesdames, puisque vous avez l'air de le vivre de manière complètement... Euh, euh, c'est facile, c'est hein, ça, ça, assez serein, c'est facile, enfin pas facile, mais euh, vous le faites de manière naturelle et vous acceptez l'idée que rien ne soit complètement écrit à l'avance, etc. Donc euh, je pense que vous, chacune y trouve son compte aussi. Hein. C'est un métier passionnant, après il faut savoir aussi à un moment donné euh, s'arrêter. Parce que euh, bah, on, on a plein de situations où, ne serait-ce que quand on fait les courses, on va acheter des petits Suisses en grand nombre parce qu'on a l'habitude de faire des plantations dans sa classe. Donc euh, voilà, c'est sans fin. Et, euh, la bah, passion. C'est hein. la passion, voilà. C'est un métier passion. Voilà, c'est exactement ça, c'est un métier passion. Ça. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas passionné, d'ailleurs, ça se ressent rapidement et, et ça marche pas, euh, parce qu'on se, on évite d'abuser et que et, et nous, c'est vrai que on a des milliers de témoignages de stagiaires qui nous écrivent encore quelques années d'après et qui sont complètement épanouis donc et qui ont leur légitimité, parce que ben, vous en êtes la preuve vivante, on peut très bien réussir au bout de deux, trois mois, si la passion est là, si on a envie de construire des choses et d'avancer, et, et c'est génial parce que vous en avez fait preuve, et je pense que la promo Nelson Mandela qui va suivre, suivra ses traces tout simplement, euh, et, et, et s'il si, trouvera aussi son compte en classe avec les élèves, avec les familles, avec les, les collègues, etc., donc est-ce si est-ce que est-ce qu'on a des questions Oui, pardon Sandra, je vous ai coupé. Vous aviez peut-être une. Non, bah je moi je conclus simplement en disant que voilà, les profils de reconversion, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a eu une vie avant et on peut en fait se servir de toute l'expérience qu'on a eue avant pour euh, s'investir à 100 dans ce dans ce métier d'humain, enfin très humain. Et, euh, et c'est ça qui fait la richesse en fait euh, de, de, de tout le métier, c'est de pouvoir en fait euh, vraiment se, bah, euh, comment dire, euh, se, être à fond. Enfin, je, je trouve pas d'autres termes. C'est euh, c'est vraiment euh, ce, ce côté où on va vraiment euh, aller euh, puiser toutes les ressources qu'on a déjà, vouloir se dépasser. Et voilà. Donc la reconversion, c'est pas du tout un frein. Au contraire, c'est un gros atout. Donc profitez-en. Et je crois que tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, mais d'autant plus que c'est très très recherché dans l'éducation nationale, parce que justement, vous avez eu le vie Donc vous, vous avez eu de l'expérience, vous avez eu des postes parfois à responsabilité, vous avez fait de la gestion d'équipe, de l'animation d'équipe, etc. Et ça, ils apprécient, les jurys apprécient vraiment justement, euh, par rapport à un jeune qui peut-être va débuter, va être moins confiant, va peut-être vite euh, perdre pied, euh, être, être un peu perturbé parce que un parent va arriver un peu de manière frontale, etc. Et, et l'avantage la, des personnes en reconversion, c'est que vous avez tous fait autre chose avant qui vous permettent euh, d'appréhender mieux ces choses-là. Quand on est parent aussi, comme disait Barbara, alors c'est pas parce qu'on est parent qu'on s'est enseigné loin de là. C'est souvent ce qu'on dit à nos stagiaires attention, n'arrivez pas avec cette cette cette cette idée-là. J'accompagne mes enfants à une sortie scolaire, je suis maman ou papa, c'est bon, je sais faire. Non, non, pas du tout. Et le jury ne sera pas du tout à l'écoute de cet argument-là, par contre vous avez, euh, ben vous savez un petit peu comment vous y prendre avec les enfants vous savez comment tempérer un enfant agité vous savez peut-être comment calmer comment comment rassurer et ça c'est un atout aussi, donc euh, il faut savoir s'en servir et, et le jury il sera attentif et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant il y a une nouvelle épreuve en connaissant le système éducatif où on vous demande de présenter votre parcours parce que le jury veut, veut que vous mettiez en lien ce qui à un moment donné dans votre expérience antérieure euh, va vous servir euh, maintenant en classe et ça va les rassurer et le jury ne cherche que ça finalement le jury ne cherche pas à, à, à, à, à mettre tout le monde dehors le jury cherche juste à se dire cette personne-là, si je la mets dans une classe je suis confiant, je suis sereine sur la façon qu'elle va avoir ou qu'il va avoir euh, de, de, de se tenir avec les élèves, avec les parents, etc. Est-ce qu'il va, euh, est qu va, est qu va avoir des, des attitudes très sécures pour les enfants Et c'est ça qui est important. Et donc, euh, c'est super cette expérience-là, c'est un atout. Euh, Brigitte, si je, si je peux justement rebondir par rapport aux deux choses hyper importantes que vous venez de dire, euh, le jury et les parents. Euh, mmh. Alors là, c'est encore tout frais. Donc, le jury, par rapport justement à cette nouvelle épreuve, c'est que moi, je passais le concours. Pour la première fois, c'est la nouvelle mouture en fait, du concours. Euh, là où je pense qu'on peut vraiment marquer des points quand on est en reconversion professionnelle, on a souvent évoqué là, ce soir le mot capacité d'adaptation euh, et la remise en question. Le fait d'avoir, ne serait-ce que fait une reconversion professionnelle, est la plus importante des remises en question. C'est-à-dire qu'on a été en mesure de faire un bilan sur sa vie, passé, professionnel, mm -hmm. et de sortir de sa zone de confort pour repartir vers quelque chose de complètement novateur, complètement nouveau. Donc ça, c'est la plus belle preuve qu'on est en mesure déjà de, de se remettre en question. Donc, euh, je pense que le jury est vraiment sensible euh, à ça. Euh, les stagiaires pour, seront hyper bien préparés justement pour se préparer à cet oral qui compte beaucoup. <rire> ouais. euh, et par rapport aux parents… Euh, la légitimité d'être en reconversion professionnelle mais il n'y a même pas à se poser de questions à aucun moment un parent vous regardera en disant euh, j'ai pas trop confiance parce que vous êtes professeur stagiaire l'avantage d'être déjà un peu plus âgé et d'avoir une expérience antérieure c'est que personne ne soupçonnera que vous êtes professeur stagiaire, C'est ça <rire> et Ça c'est un vrai plus <rire> oui, c'est vrai, vous avez complètement raison André Super. Donc, on est légitime, il n'y a pas de souci. Complètement. Alors, je, je vous pose deux, trois questions, mesdames. Est-ce que, alors, quand on a le concours et les années qui suivent, est-ce qu'on reste dans la même école Est-ce qu'on change chaque année Comment ça se passe les premières années Je veut vous... répondre ah ben, moi, la première année, donc forcément, j'ai été stagiaire, euh, j'étais en grande section. Ensuite, j'ai participé au mouvement. Donc, euh, j'ai gardé euh, toujours les, les écoles de ma circonscription. Sauf qu'on peut aussi faire d'autres choix euh, qui peuvent toucher d'autres euh, circonscriptions et également des choix interacadémiques. Euh, moi, pour ma part, j'ai choisi les postes de brigade dans la première année puisque justement, je voulais compléter euh, mon expérience et puis avoir un maximum, rencontrer un maximum de publics différents, d'écoles différentes, de fonctionnements différents, justement pour améliorer euh, ma façon de faire. Et Marie peut être préciser brigade. ce que c'est brigade? brigade <rire> ce que alors le poste de brigade c'est un poste on va dire de remplaçant alors je fais les... je fais simple hein, pour expliquer oui, oui. mais c'est remplaçant euh, soit sur des longues périodes soit sur des périodes plus courtes donc voilà on peut être appelé pour un remplacement ponctuel de deux ou trois jours tout comme on peut être appelé pour six mois il n'y a pas de juste milieu, c'est en fonction du besoin. C'est une brigade, c'est vraiment un remplacement qui est là pour pour prendre la classe. Donc voilà, on ne connaît jamais vraiment la durée. Bon, Parfois oui, parfois non. Et justement, ça permet de voir un petit peu tous les niveaux. On doit être prêt à être appelé à 8h30 et passer, j'ai envie de dire, de la enfin, sur la semaine de la petite section au CM2, s'il faut. Voilà. Donc, c'est un poste qui a une organisation particulière, forcément, puisque, ben, il faut savoir s'adapter. Et donc, pour cela, c'est, pareil. C'est une question d'organisation. On prépare ses petites mallettes qu'on garde dans son coffre et on arrive en classe. On a toujours une journée type de prête à dérouler. Et puis, ben, après, c'est en fonction de, du besoin. Si c'est pour quelques mois, forcément, ben, c'est une nouvelle rentrée à chaque fois. Voilà. Et donc, ben, pour cette nouvelle année, donc, j'ai changé d'académie et j'ai Obtenu, alors je demandais encore un poste de brigade, mais j'ai obtenu un poste de titulaire euh, remplaçant. Donc là, je fais des décharges de direction, c'est-à-dire que les directeurs euh, ont une journée ou deux journées par semaine euh, consacrées à leur direction d'école. Et euh, pendant ce temps-là, ils doivent être remplacés dans leur classe. Et donc, ben, cette année, c'est le poste que, que j'occupe. Donc, euh, ben, pour être clair avec euh, tous ceux qui nous écoutent actuellement, j'ai trois classes sur ma semaine. Et euh, ben je vous avoue que mon mois de septembre a été intense sur la préparation, mais honnêtement, ben là, euh, je me suis organisée, j'ai préparé euh, mes périodes, parce que là, ben j'arrive vraiment à la fin de la période 2 en organisation. Alors, je ne dis pas que tout va se dérouler comme je l'ai prévu, hein, ce n'est pas du papier à musique du tout, ce qu'on disait oui, tout à l'heure. On va passer énormément de temps... Euh, à préparer euh, des, des séances, euh, à faire ses fiches de préparation, et ça c'est très important au début de carrière. Mais euh, ce n'est pas dit que tout va se passer comme sur le papier. Et ça, il faut être tolérant avec les élèves, il faut être tolérant avec soi-même. Voilà, c'est un juste milieu à trouver. Et pour cela, je pense que d'avoir connu d'autres situations professionnelles euh, par le passé, ça peut également être un atout euh, pour chacun, pour s'adapter justement à cette nouvelle vie euh, de professeur des écoles. Voilà, pour euh Merci Marie. Il y avait une ah, par rapport à ce que disait Marie, dans la plupart des académies, c'est comme ça. Donc, le, le, le rang de réussite du concours peut déterminer aussi si vous allez avoir ce que vous voulez ou pas. Donc, en termes, bien sûr, de, de département, puisqu'on priorise, quand on s'inscrit au CRP, on priorise les, les départements en fonction de, de nos desiderata, Et en fonction de notre rang, on, on obtient ce qu'on veut ou on ne l'obtient pas et ensuite euh, on nous demande de faire des vœux par bassin et par euh, par ville et là c'est pareil en fait en fonction du rang eh bien on nous l'attribue ou on ne l'attribue pas c'est pour ça que je dis toujours que le concours c'est bien de le réussir mais c'est mieux de bien bien le réussir d'avoir de voilà d'être d'être bien euh, bien classé parce que ça peut déterminer aussi la facilité pour vous d'être d'être proche de votre de votre domicile euh, donc il faut vraiment pas euh, hésiter euh, il faut y aller parce que ça va aussi déterminer votre année. Quand on a 30, 40, 50 km à faire, ce n'est pas la même chose que si on en a deux ou trois à faire. Donc voilà, préparez-vous bien. Et, et Fort-Prof, en ce sens-là, ça, ça nous aide aussi beaucoup. Euh, et euh, je vais compléter aussi ce que disait Marie par rapport au, au poste de brigade, euh, puisque c'est ce que j'avais obtenu moi aussi. Euh, entre guillemets, le poste de brigade, souvent, là, il est un peu délaissé. Euh, les gens ne le veulent pas forcément, ils préfèrent avoir une classe à eux. Euh, mais euh, il faut savoir que même avec un poste de, de brigade, on peut avoir sa classe à, à soi, puisque moi, ça fait deux ans que c'est le cas. Euh, en fait, on, on, quand on a ce poste-là, on, on questionne notre, notre gestionnaire. Et euh, généralement, il nous demande ce que l'on Préfère. Si on préfère la maternelle, le, le primaire, si on préfère des remplacements longs ou courts, parce que suivant notre profil, on peut aussi préférer des remplacements courts hein, et de ne, de ne pas avoir toute la gestion administrative de, de la classe, hein, de n'avoir finalement qu'à faire de, de, du remplacement simple. Hein. Euh, et moi, c'est pas mon cas, je préfère avoir ma, ma classe à l'année, même si c'est plus lourd administrativement de, de ce côté-là aussi. Euh, et, et donc, ça a toujours été respecté pour eu ma classe à moi pour l'année. Donc, même avec un poste de brigade, ça peut être stratégique, en fait, de demander un poste de brigade pour avoir quand même sa classe derrière. <rire> Alors, on a une question Et intéressante. Comment, comment assure-t-on la bonne continuité des programmes lorsqu'on fait des remplacements comme Marie ou Barbara Ah, je ben... la réponse. <rire> Alors, Sandra, allez-y. <rire> Alors, normalement, si euh, les choses sont faites correctement, euh, la continuité des programmes est assurée puisque lorsqu'on fait des remplacements et qu'on va dans une classe de titulaire remplaçant, on trouve ce petit objet magique qui s'appelle cahier journal, euh, dans lequel en fait tout est déjà normalement pensé avec des fiches de séquences, des progressions, des séances. Donc normalement le remplaçant en fait arrive le matin ne, sachant son niveau et l'école et euh, à la bonne surprise de retrouver de toute façon la programmation euh, de l'enseignant qui euh, s'absente normalement. Après, si ça ne se fait pas comme ça, puisque euh, euh, voilà dans les faits, c'est pas toujours euh, l'enseignant le, laisse pas forcément son cahier journal, il le fait pas forcément à la semaine, il l'emmène avec lui pour le pour le comment dire ajouter ou enlever des choses. De toute manière, euh, il y a quand même cette possibilité d'avoir euh, l'information soit par euh, la directrice et autres qui peut envoyer euh, voilà, des messages ou des mails euh, suivant euh, la maladie ou autre de, de l'enseignant qui, qui est remplacé. Ou sinon, après, comme disait Marie, on a la petite mallette euh, de, euh, de, du zil ou du, de la brigade. Et surtout… Surtout, le point qui est très important dans les, euh, dans les classes, c'est que vous avez les points de repère qui sont les cahiers de leçons et les cahiers d'exercice des enfants, où vous allez peut-être le matin tâtonner un petit peu avec la mallette du remplaçant, et très vite, entre midi et deux, se rendre compte où ils en sont, euh, ce qu'ils sont en train de faire, et ce que vous pourriez euh, réinvestir pour être euh, dans cette continuité des programmes. Et ces remplacements, généralement, se font-ils sur la même zone géographique euh, alors, je pense que non, puisque maintenant, il y a un système de, de remplaçant par brigade. Hein. Euh, Marie, tu, tu me diras si je me trompe, euh, si c'est pareil à Lille. Euh, en fait, euh, non, on est affecté à un, un département euh, et, euh, ou, ou l'académie. En tout cas, on a un département, euh, voire plusieurs, où on peut être appelé euh, sur, euh, sur le remplacement. De voilà. ma part, euh, sur la où j'étais donc dans les Yvelines, euh, j'ai toujours été appelée euh, sur la circo de la ville, voilà, parce qu'il y avait d'énormes voilà. besoins. Et c'est également possible que parfois, parce que, euh, ben voilà, une circonscription a euh, de nombreux remplaçants qui ne sont pas forcément euh, utilisés, parce que ça arrive aussi que certains remplaçants soient affectés dans, dans leur école de rattachement, ce qu'on appelle l'école de rattachement, et qu'il n'ait pas d'ordre de remplacement, ils peuvent être envoyés un petit peu plus loin. Mais alors, pour rassurer également, euh, il y a des dédommagements pour cela. Voilà, des indemnités de déplacement. Ça, il faut Effect le savoir. Effectivement, en fait, il y a une notion de titulaire remplaçant et euh, brigade, en fait, qui est différent. Titulaire remplaçant, donc, euh, il y a une école d'affectation et on est euh, très souvent appelé euh, autour de cette école ou en tout cas dans la circonscription euh, de l'école. Et, euh, et après, on a les brigades où c'est plus étendu, ça peut être sur le okay. département. Mais en général, euh, c'est quand même lié à l'école de rattachement. Et d'ailleurs, un remplaçant qui n'a pas de remplacement doit aller dans son école de rattachement. Mmh. D'accord. Mmh. Ok, c'est clair. C'est assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, il y, y avait une question. Est-ce que toutes, vous avez passé le concours et, et travaillez-vous dans des écoles dans le public euh, ou pas Certaines sont peut-être dans le privé. Et quelle, est le, quelle en est la différence si euh, on a les deux cas de figure Elles sont toutes dans le public. Ouais, me il me semble. -il. Vous êtes toutes dans le public. Après, les épreuves sont les mêmes, les mêmes. de toute ouais. façon. Euh, entre le public et le, et le privé, hein, globalement, et euh, il y a une obligation, euh, de toute façon, pour les écoles euh, privées, de respecter les programmes. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, euh, après, il y, a, il y a des confessions particulières euh, qui sont plus de l'ordre des valeurs auxquelles on peut se, se rapprocher, mais concrètement, il n'y a pas de différence quand on enseigne dans le public et le privé euh, sur les programmes. Mmh. La, la, la grosse différence qui va y avoir, c'est sur la hiérarchie, euh, puisque euh, dans une école privée, le, la direction est notre hiérarchie directe, euh, avant, avant l'inspecteur. Alors mm -hmm. que dans le public, pas du tout. La direction, euh, c'est des collègues de travail euh, qui ont a, qui a une fonction au sein de l'école, mais ce n'est pas notre euh, hiérarchie euh, directe. C'est ça. Le recrutement, ce n'est pas exact. Enfin, si, vous avez le concours, pas mais c'est passez par que Ouais, C'est ça, parce que 90% des écoles sont plutôt des, des écoles euh, catholiques, donc ça passe par un diocèse, mais lors du concours, les épreuves sont les mêmes, et vous avez toujours un inspecteur de l'éducation nationale, euh, issu aussi du, du public, hein, de toute façon, donc... Euh... Alors, de, de, de, pour différence. rassurer Caroline, effectivement le concours reste le même, il faut juste l'accord précolégial pour prouver mmh. que vous pouvez, parce que sinon vous serez pas prise dans une école privée, mais après le concours est exactement euh, le même. Alors vous risquez d'avoir des questions, mais encore c'est même pas c'est pas toujours sûr, c'est plutôt le jury qui peut se mmh. demander pourquoi vous avez envie plutôt d'aller exercer dans le privé que dans le public, mais encore qu'ils le font de moins en moins souvent. Toutefois. Ok, est-ce qu'on a encore des questions non, parce que alors, je pense sur que... les questions, je pense qu'on a globalement fait le tour, alors on n'est pas revenu sur des questions, sur les oui. conditions d'accès au concours, Sans sur les lesquelles on pourra peut-être okay. revenir après mm -hmm. ou vous répondre en tout cas par, par téléphone. Euh, cette soirée était enregistrée, donc on aura évidemment le replay à disposition pour nos stagiaires qui n'auraient pas pu vous suivre. Je, je, évidemment, je vous fais passer euh, de nombreux remerciements pour toutes vos réponses, toutes, toutes les informations. Il y a vraiment une, une très grande satisfaction d'avoir pu... Euh, euh, se projeter avec vous sur sur le métier. Beaucoup ont envie évidemment de continuer, ça leur ça les a bien boostés et euh, convaincus de se préparer au concours pour euh, réussir et exercer ce très très beau métier. Donc merci à toutes de la part de d'Anna, Léa, Caroline, Marie, ouais. tout, tout, tout tous ceux place. qui sont avec nous ce soir. Mmh. Après, ce que qu'on va proposer peut-être à nos quatre anciennes stagiaires, c'est évidemment pour parce qu'elles ont des classes ou des réunions à préparer. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous déconnecter. Nous, on va continuer un petit peu pour répondre à certaines questions qui nous sont posées là sur sur, sur le réseau. Mais voilà, je pense que c'était déjà super de pouvoir témoigner de votre riche expérience ou toute nouvelle expérience dans le métier. Je pense que ça va les avoir vraiment beaucoup rassurés de vous voir aussi épanouie et de se dire que quand c'est vraiment une vocation ce métier, on le réussit et on est vraiment super bien dans ce qu'on fait. Donc merci aussi parce que nous ça nous ça nous motive beaucoup de se dire qu'on a accompagné des stagiaires et que finalement on vous a aidé à concrétiser un projet, mais c'est grâce à vous surtout, parce que c'est vous qui avez fourni les efforts. Nous, on dit souvent, on donne les outils pour bien réussir. Après, c'est à vous à, à bâtir quelque chose avec. Donc Et ça nous fait énormément plaisir de voir des personnes qu'on a pu accompagner sur des projets nouveaux. Donc, merci à Et, vous. et avec de très beaux projets pour toutes, hein, toutes les quatre à venir. Euh, voilà, on reviendra à vous demander comment se passent vos évolutions euh, euh, en tant que conseillère pédagogique confirmée, peut-être UN dans quelques temps euh, et puis ça donnera peut-être envie à Audrey et, et Marie et Barbara dans quelques temps et puis à l'international puisque tout est possible effectivement voilà, merci, merci. Euh, alors celles merci. qui veulent rester peuvent rester euh, celles qui veulent se déconnecter euh, peuvent le faire aussi, merci beaucoup une bonne une soirée. soirée tout le monde. Merci. Travaillez bien. Bonsoir. Merci. Merci. Je croyais en vous. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Au Merci. Alors nous on va continuer avec les, les quelques instants parce que bon, forcément vous ouais, devez être que... aussi toutes fatiguées parce qu'il vous faut travailler sur vos cours. On avait quelques questions donc euh, je, je les prends. Euh, et on continuera. Donc, on avait une question sur « J'ai acheté, acheté des livres concours que j'ai commencé à étudier. Est-ce une bonne chose en complément de la formation Quel livre nous conseillez-vous » Alors, moi, je dirais on ne peut pas répondre à cette question-là sans savoir à quelle préparation vous êtes inscrite. En tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous êtes inscrite sur des préparations complètes, telles que la gagnante, la connecte, ou la turbo, vous avez déjà bien suffisamment de choses à travailler. Donc, ne vous éparpillez pas, on n'en a pas trop parlé, parce que là, c'était pas le but de la réunion. Le but, là, c'était vraiment de vous apporter des témoignages de ce que vivent des anciens stagiaires en classe. Mais euh, la dispersion est votre plus mauvais allié aller regarder ce qui se fait à droite, à gauche, euh, partout, et en particulier sur les réseaux, c'est la plus mauvaise stratégie. Alors, on n'est pas parfait, hein, on ne prétend pas vous donner tout sur tout, mais en tous les cas, ce dont on est convaincu, c'est que ce qu'on vous donne, on le pense pour vous faire réussir, et normalement, ça vous suffit. La preuve, c'est que souvent, les stagiaires qui étaient là vous disent c'est une prépa intense, il y a déjà beaucoup. Donc, ne cherchez pas à aller encore... Euh, chercher d'autres ressources ailleurs, sauf si c'est un besoin qui pour vous est, est évident et que vous ne trouvez pas dans nos prépas. Mais normalement, vous avez bien suffisamment avec ce qu'on vous met à disposition. Ça, c'est la première chose. Nous, les livres qu'on va vous conseiller plus tôt sur cette année de réforme du concours, c'est tous les livres qui vont vous permettre de vous acculturer ou d'approfondir votre culture littéraire, puisque vous savez qu'en français, vous avez une épreuve sur cette fameuse connaissance littéraire qui pourra toujours être utile pour vos, pour vos écrits en français en particulier. Y a-t-il des thèmes qui sortent plus que d'autres au concours Alors ça Aurélie qui est la directrice pédagogique pourra certainement plus ou mieux vous répondre puisque elle analyse évidemment tous les rapports de jury et tous les sujets qui tombent chaque année au concours donc euh, oui je pense qu'on peut dire Alors, il y, a oui. des, il y a des grands classiques mais c'est vrai que si on parle de, des questions relatives à la connaissance du système éducatif l'épreuve d'entretien que la motivation on sait que par exemple le thème de la laïcité est très largement mmh. ressorti dans les épreuves vos concours, le harcèlement. Euh, le harcèlement scolaire, on revient encore sur les fondamentaux parce que c'était quand même la politique en place ces dernières années. Voilà, suivez l'actualité euh, cette année pour connaître les, les thèmes majeurs euh, qui pourraient tomber euh, sur cette épreuve. En EPS, ben, on a des grands classiques aussi. Alors on aura peut-être des activités qui seront identifiées dans chaque académie, mais il y a des incontournables, la natation, vous vous ouais, les enjeux. Vous, en voilà, c est, c est, ça fait partie des, des je dirais, des, des, des activités euh, à maîtriser euh, et sur lesquelles ils aiment bien vous questionner en termes de sécurité, etc. Euh, les textes, alors en français, on n'a on a pas encore beaucoup de recul, hein, mais... Euh, on avait euh, en, pour l'épreuve de français un texte euh, de Victor Hugo de, de la poésie. Donc, on pourrait essayer d'imaginer euh, un texte encore plus euh, contemporain pour cette année. Euh, mais encore que, euh, on a commencé la prépa par un texte euh, ancien, antique. Donc, bon, voilà, c est, c est, c est, euh, ça reste très, très large. Et faites-vous confiance sur cette épreuve de, de français avec euh, les connaissances que vous allez avoir par d'un point de vue littéraire uniquement, mais aussi vos références euh, picturales, cinématographiques. Voilà, tout est, vous avez ça euh, certainement en vous, il faut juste aller rechercher tout cela. Les mathématiques, eh bien, euh, ces dernières années... Euh, les probas, les stats ressortent euh, très très souvent et puis euh, l'algorithmie, l'algo, euh, enfin scratch, euh, l'utilisation de tableurs, ça c'est très très apprécié dans du temps, hein. donc en mathématiques temps. vous ne pouvez pas ne pas travailler cela, prenez du temps là-dessus, euh, voilà et puis ben, les épreuves de leçons euh, euh, vous travaillerez de toute façon les différents thèmes et l'apprentissage de la lecture, c'est un thème extrêmement important qui euh, qui ressort et qui est pas mal ressorti cette, cette année là au CRPE 2022. Euh, calcul, donc euh, voilà, le, le, le, le calcul pour les mathématiques, bon, rassurez-vous, en tout cas, dans les thèmes les plus... On va travailler avec vous les thèmes les plus fréquents, les plus questionnés au concours, vous, vous serez prêt. Voilà, sans aucun doute. Ensuite, on avait pour les écrits, faut-il justifier ses réponses ou pas Oui, clairement oui. Forcément, le jury n'attend pas une réponse basique posée ou un calcul, calcul, ou en calcul mathématique non. sans l'avoir introduit. D'ailleurs, il vaut mieux mettre son raisonnement parce que par, parfois, vous allez faire faux, malheureusement, à la réponse. Mais le raisonnement fait que, comme il y aura eu de la réflexion, le jury pourra vous mettre quand même quelques points. Donc oui, il faut toujours justifier de ses réponses. Du moins, il faut toujours vous fier à la lecture de la consigne Qu'est-ce qu'on me demande Si on vous dit justifier, ça veut dire justifier. Si on vous dit démontrer, ça veut dire démontrer. Donc ça aussi, on va avoir cette année pas mal de, de travail avec nos stagiaires sur la lecture des consignes et que veut dire chaque verbe. Parce que souvent, on oublie. Donc on démontre quand eux, il ne s'agit pas de démontrer. On compare euh, ou enfin voilà. Donc ça, on va on va y travailler aussi euh, euh, pendant l'année. Euh, montrer que l'on connaît les programmes. et je vous dirais forcément oui. Et ça, c'est une question que j'ai mmh. vu. Euh, aussi. Alors évidemment, le jury sait très bien que vous n'êtes pas encore en poste, donc vous n'allez pas connaître les programmes comme vous les connaîtrez dans quelques années. C'est évident, mais il est aussi évident que si vous ne savez pas qu'est-ce qu'on enseigne, dans quel niveau, dans quel cycle, ça va être compliqué parce que ben, forcément, vous allez être interrogé sur ça quelque part. Alors après, euh, enfin Audrey qui est restée avec nous euh, pourrait en attester, mais concrètement, les, les programmes, vous ne pourrez pas les apprendre. Par cœur, par cœur parce pas ça, que, que vous avez remarqué quand même qu'il euh, faisait <rire> une certaine épaisseur. En revanche, ce qui est important, c'est que vous allez quand même, euh, à chaque fois que vous allez travailler des sujets, euh, vous aurez toujours à en justifier par rapport au programme. Et c'est comme cela que vous allez progressivement assimiler ce qu'il est, ce qu'on apprend en classe de CE2, en français, avec ses élèves. Ce n'est pas de connaître chaque ligne des programmes, mais vous allez voir, tout cela va s'inscrire se, se, se, progressivement. Audrey, je ne sais pas si vous voulez rajouter non, quelque bah, chose. Oui, enfin, on ne peut pas de réciter le programme de toute façon. Euh, c'est les grands titres. En fait, les grands domaines du socle, ça c'est… Euh, Contournable de chien, incontournable, le socle commun. Par contre, là, pour le coup, les titres, il faut les connaître par cœur. Et puis après, bah voilà, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions quand on est au cycle 1, l'oral, l'écrit. En fait, ce sont les grandes lignes. Après, le détail de ce qui suit, non, il faut, comme dirait Fort Prof, j'ai bien retenu, c'est euh, s'inspirer de l'esprit des programmes. Mais ce n'est pas le connaître par cœur. Par contre, les grands, les grands titres, c'est mieux de citer... Chaque domaine d'apprentissage, chaque champ d'apprentissage par le titre exact, ça sera toujours un plus, mais sans forcément dérouler après tout le, tout le contenu. Non. Merci, euh, Merci Audrey. Quand faut-il commencer à réviser les oraux Alors, chez nous, vous n'aurez pas le choix, vous le commencerez dès le départ. Et, et c'est très, très, très important pour nous. Et ça fait partie de la méthode Fort Prof et c'est une mauvaise stratégie aussi que d'attendre janvier, février pour préparer les oraux, puisque dans la répartition du point, je vous le rappelle, c'est 60 points sur les écrits, 120 points sur les oraux. Donc, ça veut dire que l'oral est quand même surdimensionné. Donc, c'est bien d'avoir les écrits. C'est la première étape pour être admissible. Mais si vous n'êtes pas préparé suffisamment à l'avance sur les oraux, ben forcément, ça ne passera pas. Donc, nous, euh, on va exiger de vous que vous prépariez les oraux euh, rapidement et dès le départ. En plus, c'est super les oraux parce que finalement, ça vous plonge vraiment dans votre métier de demain. Donc, euh, en plus de ça, euh, voilà, je trouve que ça, ça a cet intérêt-là. Euh, on avait aussi une question, comment faire la différence lors de l'oral Faut-il être original Alors là, euh, non. L'originalité, je ne sais pas ce, que, qu -ce, qu ce qui était attendu ou qu ce qui était... Euh envisager à travers ça, mais j'imagine que l'originalité… Je pense que ce qu'il faut retenir dans un concours, c'est que si j'imagine, pour la plupart d'entre vous, vous vous êtes donné un an pour, pour l'obtenir, il faut surtout être stratégique et pas original, c'est-à-dire <rire> aller plutôt euh, et privilégier un domaine, par exemple, pour l'épreuve d'application dans lequel on a le plus de connaissances. Ce n'est pas le moment de tout réapprendre, ce n'est pas le moment de se faire plaisir. Alors… Euh, évidemment, vous, vous pourrez préparer votre entretien sans faire quelque chose de monotone et d'essayer vraiment d'y apporter euh, euh, ce que vous êtes. Mais en tout cas, l'originalité pour l'originalité dans un concours, c'est pas toujours, ça a pas toujours bien fonctionné euh, pour certains candidats. Donc, mieux vaut euh, faire classique, mais bien le faire pour vous assurer euh, d'être entendu. Et, euh, et, et, et voilà, avec parcimonie l'originalité, je le dirais. Plus personnel qu'original, je dirais. C'est ça. Oui, C'est ça. Mmh. Euh, au niveau, alors ça, ça va peut-être intéresser, euh, enfin, Audrey va pouvoir répondre. Comment faire un cours On y a un peu répondu. Comment organiser ces séquences, ces séances Sur quels outils s'appuyer Livre, site, etc. Alors, on ne peut pas commencer à, à, à aller dans le détail de comment faire un cours. De toute façon, le, les choses vont se construire euh, durant l'année de fort prof Plutôt, et je pense que c'est vraiment important et c'est une question qui revient souvent, De qu'est-ce que vous utilisez, vous, concrètement, Audrey, aujourd'hui, pour faire... Euh, pour construire vos séances, vos séquences, sur quel site officiel Puisque nous, ce qu'on vous dira toujours, c'est fiez-vous au site officiel et pas à ceux qui se prétendent sur les réseaux euh, des, euh, des super, euh, super, euh, euh, comment euh, Connaisseurs de ce qu'il faut faire oui. ou experts en classe, etc. Ça, très honnêtement, vous savez pas comment a été, par qui a été testée la séquence de classe. Comment, par, quand, à quelle classe, c'est très, très dangereux. Donc, nous, ce qu'on vous dira toujours, mieux vaut s'assurer d'aller, par exemple, souvent sur EduSchool ou, ou autre, mais ne vous diversifiez pas et ne vous fiez pas aux multiples personnalités qui se prétendent des vrais experts sur les réseaux. Ça, c'est compliqué. Donc, Audrey, je ne sais pas sur quoi vous appuyez-vous. Alors, euh, EduSchool, forcément. Alors, surtout qu'au niveau des, des ressources du cycle 1, pour la maternelle, ils c'est assez, assez, assez riche. Euh, tous les guides euh, sont très utiles. Alors, vous les, apprendrez, euh, enfin, vous les apprendrez, vous apprendrez à connaître, en tout cas, les guides, euh, tout ce qui est cycle 1, les guides de mathématiques, des problèmes euh, de, euh, de l'apprentissage, de la lecture et tout ça, euh, qui a été fait aussi par le, le ministère. Et euh, il y a des très bons exemples et des séances qui sont proposées euh, à travers ces guides. Et puis, les, juste les manuels qui sont travaillés dans la classe et dans l'école. Je sais que le cycle 1, Access, est très souvent utilisé. Euh, il y a tout pour la petite section, la moyenne section, la grande section. Donc, il y a une, une continuité, en fait, euh, logique. Et après, c'est aussi au niveau de l'équipe, de l'équipe éducative, de l'équipe de cycle. Euh, il y a des enseignants qui vont orienter plus euh, la lecture sur tel et tel manuel. N'inventez rien, en fait, il y a... Il y a des choses qui existent déjà, qui sont très bien faites. Euh, comme Brigitte le disait, surtout, évitez de vous éparpiller sur les blogs personnels euh, des enseignants ou pseudo-enseignants, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font finalement. Euh, vous allez y passer des nuits. Et en fait, ça a été peut-être fait pour une classe avec certains élèves, mais ça ne veut pas dire que ces certains élèves seront vos élèves. Il n'y a pas de élèves qui se ressemblent. Donc, ce qui est valable pour une classe, mais pas forcément pour une autre. Donc, non, fiez-vous à, à tout ce qui est, euh, ce qui est euh, officiel, en fait. Les manuels, c'est officiel. Et du scol, c'est plus qu'officiel. Et les guides, euh, vert, orange, rouge, euh, ils sont officiels aussi. Donc, il faut s'appuyer là-dessus, sur ce qui existe. Alors, Audrey, il y a une question d'Aurore qui dit « Quel livre avez-vous lu pendant votre prépa Fort prof ?» Alors, alors là, on est, est sur de la est culture littéraire. Oui, je pense. Mais. Certainement. Bah, je les ai tous lus Non. Là, vous allez les stresser, Audrey. Non, pas du tout. Euh, alors, c'est vrai qu'on est pris par le temps. Donc, vraiment, la culture littéraire, on ne trouve pas… Les journées, ne font que 24 heures. Euh, j'avais pris un livre qui était très bien fait, je trouve. Alors après, je veux pas forcément faire de la publicité, mais je trouvais que l'histoire de la littérature, c'était sous forme de BD. Alors moi, qui aime pas du tout la BD, et vraiment, je l'ai trouvé super. Alors après, je ne sais pas si j'ai le droit de montrer, de citer le titre ou pas. ou Sinon, brève. Nous, on n'a pas de, on pas de C'est mes hommes de lettres. Mmh. Euh, c'est enfin, illustré par Catherine Meurice il est vraiment super bien fait parce qu'en fait ça reprend chronologiquement de l'antiquité jusqu'à aujourd'hui les grands euh, écrivains avec une petite anecdote très personnelle concernant justement les écrivains et on comprend beaucoup mieux l'articulation de la littérature française mmh. et il y a beaucoup d'humour enfin je trouve ça super bien fait ça, ça donne envie de le lire, en fait, les 15, ça, ça apporte... Non, vraiment, c'est bien fait, même quand on n'a pas de culture littéraire, du coup, c'est très accessible, en fait. Est-ce euh, est, est que c'est bon pour, euh, je ne sais plus, c'est Aurore, est-ce que ça vous, vous avez bien retenu le, le titre, ailleurs Oui Bon, super, et on, on le renotera. Mmh. Euh, bon, on va peut-être terminer oui. après euh, ce soir. Alors, il y avait des déjà la hein. pédagogie Montessori. On pourrait être… Euh, et il y a une certaine liberté pédagogique, même si effectivement on a à respecter le cadre institutionnel, les programmes. On a un peu de liberté pédagogique dans sa classe, mmh. Audrey Oui. Ah bah, mmh. En fait, il n'y a personne qui vous surveille euh, vous, enfin, on, on est visité euh, et on est inspecté en ce qui me concerne pour la fin d'année de stage, euh, mais on C est maître à bord de sa classe. Je dire, vous avez pas entendu. Ah, je dis on est maître à bord de sa classe, dans sa classe, on est, euh, oui. Oui. On, est enfin, on est, seul. Je dirais à partir du moment où on respecte le programme, la façon dont on aborde le programme et on, on enseigne, et on transmet, ça, ça nous appartient. Bien sûr. C'est bien parce que c'est vrai que souvent, c'est aussi la question, mais est-ce que je pourrais être un peu libre Alors, il y a des programmes, à partir du moment où on se conforme au programme, il n'y a pas de raison. Enfin, chacun fait, vous utilisez le matériel que vous voulez, vous montez… Euh, voilà. des petits groupes. Voilà, enfin, pas, c'est vraiment vous qui décidez. Plus fréquent, mais... Je rebondis juste sur la question d'Aurore. N'oubliez pas pour les stagiaires fort-prof que vous avez aussi… Euh, dans les forums, euh, un forum qui est dédié aux fiches de lecture. Et plutôt que de se dire ben, « je vais lire 15 ou 20 livres tout seul cette année », regardez ce qui a déjà été lu, inspirez-vous et, et lisez les fiches de lecture qui vous donneront déjà une bonne idée des thématiques de certains auteurs et des idées principales et euh, faites-en d'autres. Moi, c'est le meilleur conseil que je vous donnerai. Complétez les connaissances, n'allez pas lire des livres qui ont déjà été lus par d'autres parce que ben, vous avez déjà une synthèse et en plus, on a fait une, une fiche assez euh, bien cadrée sur ce qu'on attend dans ces fiches de lecture et, et lisez-en d'autres. Qui vous, qui vous, que vous avez envie de lire pour en faire une petite fiche de lecture. C'est ça aussi l'esprit Fort prof hein. c'est l'esprit collaboratif. Euh, voilà, on, vous êtes tous dans la même bateau, donc essayez de, de vous entraider aussi sur des, sur des choses comme ça. Hein. Audrey, est-ce que vous pouvez euh, citer à nouveau, à nouveau les références de la BD, s'il vous plaît parce que plusieurs... Oui, c'est « Mes hommes de lettres ». Alors, je vais vous montrer la… Si vous l'avez, oui, comme ça… Euh... Il n'y a rien qui est très loin. <rire> hey, Donc c'est. beau bon, plus. Hein. Oui, ça. Il est, il est vraiment. Enfin les, les illustrations, elles sont magnifiques. Et, mm -hmm. euh, et c'est très bien écrit. Alors, Mes hommes de lettres, et ces deux Alors, en fait, c'est. Euh, les éditions, c'est Sarbacane. Sarbacane, Sarbacane, Sarbacane hein. ouais. d'accord. Oui. Et en fait, c'est par Catherine Meurice. Ça, c'est euh, l'illustratrice. Mm. Et par rapport à l'épreuve à de français, justement, sur ce, enfin la partie qui fait, le, je pense, le plus peur à tout le monde, euh, la dernière épreuve, avant, c'était l'analyse de texte, et voilà. Euh, en fait, c'est vraiment, euh, servez-vous de tout, tout ce que Fort Prof va vous euh, enseigner sur les procédés littéraires, les procédés stylistiques. Mmh. Parce qu'en fait, la première partie, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, euh, c'est mettre en avant, alors c'était la poésie de Victor Hugo, mais c'est vraiment toutes les, euh, les figures de style, les, euh, et en fait tous ces procédés stylistiques et littéraires, Fort Prof, bah, vous donner toutes les billes, et la première partie, focalisez vraiment là-dessus, et après, alors moi je l'ai fait qu'en deux parties, et la deuxième partie, euh, vous ouvrez justement par rapport à la culture que vous pouvez avoir, et en conclusion, faites une petite ouverture sur l'école. Un petit lien avec l'école. Super, excellent. Parce que <rire> c est, c est, les oreilles étaient très attentives. <rire> Audrey ah, va devenir mentor de tous nos stagiaires. <rire> ah, je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est tout frais. Donc. Et puis, c'était la nouvelle mouture, c'était le même concours. C'est ça. Donc, ça. Euh... Exactement, vous avez travaillé sur les mêmes épreuves, ce qui n'est pas le cas des, des, des ah. trois autres qui, qui avaient un autre format de concours. Mais vous, euh, vous, a, vous avez commencé avec ce concours-là, euh... qui est inauguré. Et voilà. mmh. donc, on a déjà une... Et puis, c'est pareil, il faut, faut démystifier un peu, parce qu'on se faisait, pas moi... Le... La plus grosse peur et la plus grosse appréhension que j'avais, c'était l'épreuve d'application qui était une nouvelle épreuve. Il euh, faut, faut décristalliser un petit peu cette, cette épreuve. En fait, on pense qu'il faut apprendre oh tous les programmes, tout par cœur, être historien. En fait, moi, j'avais pris Histoire, Géo, EMC. Euh, pas du tout. En fait, on vous donne des supports. Donc, déjà, pas de panique. Euh, vous avez de la matière A. À... Et vous serez, encore une fois, super bien préparé par, par Fort Prof. Moi, j'ai eu un des sujets, euh, on l'avait eu à un des concours blancs. Non, mais ça, on n'a bon, pas fait ça. On, a, fait on, a, fait on a hein. de refaire la même. Ça aide. Chose ça, la même. Mais non, mais c'est pour dire qu'on est super bien préparé <rire> aussi. En fait, ouais. la balle est tellement large qu'on mmh. a, on a, euh, a les outils, on a les références. En fait, voilà. Mais vous avez raison, Audrey. Il ne faut pas oublier qu'il y a un corpus de documents qui sont très, très utiles aussi euh, pour cette épreuve et qu'il ne faut pas paniquer... En se disant, il faut que j'ai des connaissances disciplinaires très, très pointues, que je connaisse parfaitement les programmes. Il y a de, de, de nombreux éléments qui sont donnés. D'ailleurs, vous avez eu… Mais que ce soit pour toutes les épreuves. Alors, je dirais, hormis l'épreuve de français, où là, il n'y a pas de, de corpus d'annexe. Pour les mathématiques, euh, les formules, elles sont données. De tous les, les aires, les volumes, toutes les formules sont données. Certaines définitions peuvent être données notamment des phases des apprentissages et tout ça, la d'évolution, la recherche. La... Euh, pour l'histoire géo, en tout cas, et pour les sciences, il y a toutes les annexes. Et pour les épreuves orales, c'est pareil. En fait, il y a des extraits des programmes. Donc, mmh. il y a les titres, il y a les attendus de fin de cycle. Les annexes sont présentes aussi. Hein. Exactement. Mmh. Alors, bon, sans parce qu'on a... n'a On qu'une année hein, donc, euh, de recul, on n'est pas en train de vous dire que tout va vous être donné le oui, jour des épreuves. Attention, travaillez quand même. Mais c'est vrai que pour la plupart, il y a des documents qui vous aideront à construire des réponses. Et donc, avec ce que vous allez apprendre dans l'année, vous vous en sortirez sans aucun souci si vous travaillez sérieusement. Et si vous lisez bien les consignes, encore une fois, hum. c'est fondamental. Pour revenir, donc là, il y a une question, il y a, il y a des cours. En... Présentiel de l'épreuve écrite d'application, donc non. Tout simplement, pourquoi Parce que dans des cours en présentiel, quels qu'ils soient, euh, vous êtes 25, entre 18 et 25 stagiaires, et vous n'allez pas choisir la même option. Donc, il n'y a pas d'intérêt, puisque là, vous choisissez votre option, votre domaine d'application, qui peut être fondamentalement différente de celui des autres. Donc, ça, c'est quelque chose euh, pour lequel on vous met à, euh, des, des, des ressources à disposition, en particulier une remise à niveau, disciplinaire sur votre option et, et, et Audrey, on en a moins parlé, mais c'est vrai que vous avez quand même des questions disciplinaires dans cette épreuve, si vous prenez histoire, il va falloir connaître des dates, il va quand même falloir connaître des grands événements historiques, à quel moment ils se sont déroulés, en géographie il y a des, des, des notions fondamentales, la notion d'habitation, etc. En sciences évidemment, il y aura aussi des, des, des, des, des savoirs à connaître, mais au-delà de ça, ce que vous disiez Audrey, c'est que dans la partie pédagogique et didactique, vous allez avoir des Documents. Et nous, cette année, on l'avait moins fait l'année dernière et cette année, on a été encore beaucoup plus cadrant. Audrey n'a pas connu, mais on a, on vous a mis des phases, on met des phases dans votre planning pour vous permettre de travailler euh, sur la partie pédagogique et didactique et où on vous explique ce qu'on attend de vous. Qu qu'est-ce Encore une fois, qu'est-ce qu'on vous demande dans le devoir Quelle est la consigne Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on vous demande ça ou ça Quand on vous demande d'analyser comment on analyse plusieurs supports pédagogiques, etc. Donc tout ça, vous allez être guidé. et ensuite vous allez finir par deux concours en école, euh, enfin en école, pardon, de chez vous, deux concours blancs. Euh, et je peux vous dire que l'année dernière, ils avaient moins que cette année, puisqu'on expérimentait, c'était une nouvelle épreuve, maintenant on a on a lu les rapports de jury, on a eu les retours de nos stagiaires et on a bien compris ce qui était attendu dans cette épreuve. Et la majorité de nos stagiaires ont eu d'excellentes notes dans cette épreuve d'application. Donc, je le dis parce que cette année, on a des stagiaires qui commencent à nous dire, on le voit passer à travers les mails ou les échanges avec les responsables de formation, mais c'est pas comme les samedis, il va manquer des choses et pour autant, c'est le même nombre de points. Il n'y a pas besoin de plus. Très honnêtement, ça suffira bien comme ça. Suivez le cadre, faites -le la remise à on niveau renforcé, qui est déjà… notamment voilà. avec des liens vers les fichiers du SCOL dont on parlait tout à l'heure avec Audrey, parce il y a des, des ressources extrêmement intéressantes mmh. au niveau didactique et pédagogique. Et puis, on le redit, mais il y a eu d'excellentes notes à cette épreuve, mmh. donc mmh. Euh, ne vous effrayez pas par, par celle-ci, vraiment. Mmh. C'est alors, juste pour terminer, parce qu'il va être 22h30 <rire> et je pense qu'on va quand même, à un moment donné, devoir euh, se quitter. <rire> euh, juste une... Alors, pour... je vois qu'il y a des questions. Oui, il est encore possible de s'inscrire à la mi-octobre. On commence les premiers cours, euh, donc pa pas de souci. Euh, Appelez-nous, par contre, ne tardez plus maintenant, parce que vous êtes... Euh, C'est bien de ne pas être trop en décalage avec les autres. On a des groupes qui vont démarrer euh, fin, web octobre. Cours, fin octobre. Donc Ça sera les derniers, les par temps. contre. Mmh. La petite différence entre la formule gagnante et la connecte Alors, la formule gagnante, hein, euh, que ce soit dans le cadre des samedis, des webcours, vous êtes dans des petits groupes avec vos euh, formateurs. Donc, euh, euh, on est dans une dimension groupe. Vous allez être en interaction et devoir... Euh, Très régulièrement prendre la parole pour travailler la posture, la culturation, etc. Euh, ça, c'est donc pour la, la gagnante. Et la Connect, c'est une nouvelle formule sur laquelle vous allez travailler sur les mêmes contenus, euh, à la différence que l'interaction, elle se fait par les forums. Donc, vous pouvez poser vos questions euh, avant, euh, pendant il y a un chat. Puisque ce sont les, les formateurs qui, en fait, travaillent devant vous les sujets que vous aurez préparés en amont. Et après, évidemment, le cours, vous pouvez continuer à poser des questions et revisionner les vidéos. Voilà la différence, je dirais, majeure entre la gagnante et la connecte. Et plutôt que, voilà, vous décidez avec ces quelques éléments, appelez-nous. Oui. Euh, parce qu'il faut prendre le temps de voir ce qui va vous convenir en fonction de votre dispo, de vos connaissances. Voilà, on essaye de répondre à votre question, euh, Marie, mais c'est peut-être bien de nous, nous contacter. Oui, oui, oui, on vous expliquera mieux, mais Aurélie a, a fait une, une très bonne synthèse de la différence entre les deux, et il y a une différence. Hein, c'est pour ça que le tarif n'est pas le même, et l'interaction n'est pas la même non plus, mais pour autant, le contenu pédagogique est le même. Donc, il, il faut vraiment qu'on passe du temps à vous expliquer. Je, je salue Alexia, Queenie Alexia, qui nous fait un petit euh, coucou <rire> et qui nous dit c'est une ancienne stagiaire, et donc, qui est une enseignante passionnée depuis cinq ans déjà, elle nous marque. Fort-prof, toujours aussi top. Donc, merci beaucoup. Mais vous, est... il faut dire qu'on a aussi des stagiaires encourageants et qui nous animent. Donc, merci. Et, et, et ça nous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles, Queen. Oui. Voilà, bah écoutez, euh, eh écoutez si, grand voilà, merci. Hein, C'était très intéressant aussi, évidemment par les témoignages qu'on a eus ce soir euh, d'Audrey et, et de, de ses trois collègues. Euh, très intéressant par toutes les questions que vous avez posées. N'hésitez pas à nous appeler si voilà, vous, vous êtes. Euh, vous n'êtes pas encore inscrit, euh, nos conseillers sauront vraiment vous répondre avec précision. Vos responsables de formation, parce que certains voilà nous ont rejoints, euh, vos responsables de, de, de formation peuvent vous guider quand vous êtes là, vous, vous arrivez. Évidemment, vous vous avez des, des mails et des contenus à votre disposition. Caler un petit temps avec eux pour... Caler un peu votre organisation, que vous finirez par trouver vous-même, mais au départ, ils peuvent vous donner vraiment euh, des astuces. Il n'est pas trop tard. Calez-vous bien sur euh, sur l'organisation. Ayez envie jusqu'au bout. Continuez, persévérez. Ne vous découragez pas. Et puis bah, l'année prochaine, on, on vous attend. Un euh, <rire> témoignage. <d> un <rire> témoignage. Et, et faites-nous confiance. Moi, je terminerai par ça. Fort-Prof est là depuis 26 ans. Je pense qu'on a eu toutes les moutures de concours, qu'on sait travailler le concours. L'année dernière, c'était une année où on cherchait à comprendre vraiment les attentes du jury. Et finalement, ça a globalement super bien fonctionné puisqu'on a eu d'excellents taux de réussite, Donc même mieux que les années d'avant. Donc, faites-nous confiance, on a l'habitude. Euh, suivez notre cadrage. Après, évidemment, c'est à vous, comme disait Aurélie, à trouver votre organisation. Et ça, on ne peut pas le faire à votre place puisque vous avez des contraintes personnelles, familiales, professionnelles. Mais qu'allez-vous Ne cherchez pas, encore une fois, la quantité, cherchez plutôt la qualité. C'est ça qui est important. Merci, merci à tous Audrey. et merci, à merci à tous. Audrey merci qui reste beaucoup. avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Bon, bon, soirée, on continuera bon, à prendre de bon vos bon nouvelles, nouvelles, Audrey. Avec grand plaisir. Ouais. Et bonne formation merci. à tous les stagiaires. Merci Audrey et merci à tous nos stagiaires, à la promo Nelson Mandela évidemment qui est euh, déjà se montre très assidu et les retours de, des professeurs des premiers cours sont déjà très très positifs donc continuez comme ça vous êtes euh, bien lancé et, et on a vraiment tous les espoirs euh, en votre réussite donc euh, continuez et puis on se donne rendez-vous pour un prochain live euh, bientôt euh, le 18 octobre il y en aura un autre puisque il y aura enfin on va commencer euh, les inscriptions sur Cyclade ouvriront et on va vous accompagner pour comprendre comment vous inscrire sur sur Cyclade quel choix faire alors ça, on ne décidera pas pour vous, mais on pourra vous apporter des éléments, euh, etc., etc. Donc, les, les prochains lives arrivent. Et merci à tous merci. et bonne soirée et bon bonne travail. Bonne bonne bonne travail. soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.